Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième édition du Fusosu. Euh, le Fusosu qu'est-ce que c'est Je vais laisser mon compatriote Diddles expliquer un petit peu. Bonsoir, le Fusosu c'est donc quelque chose que j'ai lancé euh, dès mon plus jeune âge. Ça permet aux personnes de s'affronter en BO11 ouais, BO avec un ban donc du coup ça devient un BO9. C'est pour l'excellence des joueurs et des joueuses du Discord Soviet Suprême. Vous pouvez venir en team, mais toujours avec uniquement 5 decks, 6 decks du coup, avec un ban. Vous vous fritez, si vous gagnez, vous restez en place, il y a la Challenger ou l'équipe suivante qui arrive pour essayer de vous détrôner. Ouais. C'est un peu un... Tout le monde veut prendre sa place à la Soviet Suprême. C'est un peu un baby-foot où le gagnant reste. Ou un FIFA, selon euh, vos Aussi, préférences ou euh, sur les personnes qui regardent vraiment énormément Hearthstone, c'est le format baston sur Gamers Origins, mais on n'en parlera pas. Et mais du euh... coup, <rire> le match de ce soir, car assez parlé du format, parlons du match, euh, il opposera euh, d'un côté Korbak, le tenant du titre qui a vaincu Diddles à la dernière édition. Bo Dis bonjour Korbak. Bonsoir. Voilà. Et face à lui, euh, on a l'Underdog, le, euh, le, le discret, mais, malgré tout, à mes yeux menaçant, Exirion. Bonsoir à tous, bonsoir Stan, euh, bonsoir L'Ingrad. Merci. Merci, merci. Je, euh, je ne cautionne pas cette blague. Je suis honneur à cette blague. Hein. Je ne merci, c'est <rire> gentil. Euh, euh, alors, quelques mots, c'est le moment, si vous voulez un peu vous, vous trash et tout, machin. Comment vous vous sentez pour ce soir bah, Moi, ça va. Euh, je vois qu'on essaye déjà de soudoyer les arbitres. Hein ah bon Côté oui, oui, on soutient les blagues de Diddles. Euh... Ah oui. Alors, euh, nous sommes au commentariat, nous ne sommes pas arbitres. Le jeu est l'arbitre en lui-même. Euh... J'ai envie de dire. C'est beau ce que tu dis, n'est-ce pas Non, mais ça va être cool. <rire> on est là pour le fun, hein <rire> Non, non, moi je suis là pour gagner. Ok, Avant super Ça se dit aussi de la dernière fois que la personne a taunté, elle s'est bouffé 5 droits. J'ai envie de dire ça. Euh... <rire> voilà. Je, vous, je vois... vous montrerai que le fun gagnera, c'est ça. Yes, moi je crois au fun. Et voilà. Et à l'air Voilà. Et du coup. Surtout les RNG, Surtout les RNG. Et sur ces belles paroles, je vous invite à créer, à vous casser en fait, et à aller créer un petit lobby où vous allez vous affronter. Enfin un lobby non, parce que Hearthstone est un jeu de merde, mais vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Allez, à vous quoi. Voilà. Parfait, nous voilà seuls. Un peu plus au calme. Alors, à noter, euh, nous leur avons donné l'autorisation de se mettre en vocal ensemble si jamais ils veulent se euh, taunter mutuellement ou euh, ou, euh, ou faire autre chose, je sais pas, discuter entre eux, euh, parler du beau temps, euh, ou que sais-je. Donc, euh, ils sont euh, ils sont en vocal actuellement entre eux. Alors, petite question comme ça, tu vas mettre Corbac en bas ou Xerion Non, je vais Histoire mettre Exerion en bas. Ok, ça marche. Donc, je vais d'abord le spec. Une fois qu'il aura lancé. Une fois que Hearthstone répondra aussi. <rire> moi, je me suis pas fait avoir, j'ai cliqué sur ma liste d'amis avant. Ouais, ah, je l'avais fait aussi. Car, mais... Sauf que Hearthstone est un jeu de merde. Non, j'ai des sous-ouvertes. Ah, waouh, ok. <rire> du coup, nous allons. Hop. LD qui parie sur Exerion 5.3. Moi, je parie sur 5-3, Parce que, en plus de me dire qu'Exerion fera mieux que moi. Moi, ça, ouais. honnêtement, euh, j'ai vraiment envie de soutenir Exéron euh, vu de ses decks, mais en termes de line-up, je, je me dois de soutenir Korbac. Parce que ses decks sont un peu plus solides, mais Exéron ramène un peu plus de beaux jeux. Même si on aura le druide de Korbac qui, sans trop vous raconter euh, un peu euh, la liste, euh, est quand même relativement mêmesque. Ah, <rire> Et euh, vous savez que j'aime les mêmes. Donc euh, voilà. Tandis que nous avons. Euh... Alors, Exirion, c'est un gros zoo, j'ai envie de dire. Bah, je t'en prie. Un gros zoo. Ah, c'est un zoo, ça, ça, ça, ça. il n'y a pas d'autre. Nous avons le Paladin de 40 pack C'est un beau zoo. Le quap, quap. Voici les listes. Oh bah ça va à la sortie. Là techniquement tu sais qu'en face t'as du perf, ça va être dégueu assez rapidement. Je pense que tu pièces ton diablotin de flamme sans aucune honte. Euh, je suis bien d'accord. Histoire de poser un peu de... Ouais parce que là en fait les tendre. tokens ils vont arriver tout le temps. Et c'est pas avec un 1-3 que tu vas aller loin. Main inverse, C'est un peu décalé, là. Hop, ça devrait être mieux. Non, c'est propre. Hop, voilà. 2-0 pour le PSG. Alors, je ne sais pas qui est le PSG dans cette histoire, mais... <rire> non, je sais pas non plus. Mais alors, à noter, c'est très bien que Korbak commence par son paladin, puisque vous vous rappelez probablement que qu'au la... match précédent, <rire> S'étant déroulé quelques jours à peine après les nerfs et après le, la soumission de leur liste respectives, Diddles et Korbak n'ont pas pu changer de, euh, de carte, même si elles avaient été touchées par les nerfs. Et c'était le cas de l'appel aux armes. Dans le deck de Korbak, du coup, il n'avait pas pu bénéficier du pouvoir passif de Gene Greyman. Et à noter qu'on lui a autorisé un changement. Il a donc retiré ses deux appels aux armes pour deux marteaux de Kourou. Donc euh, l'arme euh, qui coûte oh, 4 de mana, euh, et qui inflige euh, 3 de dégâts et pioche une carte. Donc voilà, on lui a, en fait on lui a donné comme restriction euh, d'absolument changer euh, sa carte par une carte en deux exemplaires qui coûte 4 de mana, et il a choisi le marteau de Kourou. faut euh, Run sur cette liste, il jouait déjà champion en vrai argent Il jouait déjà champion en vrai argent, oui. Ok d'accord, ouais, parce que sinon je disais c'est quand même bizarre de prendre un truc aussi naze nice que euh, marteau de cours. Non non, c'est <rire> tout le reste de la liste est parfaitement identique. Euh... Ok ok. Il jouait déjà championne, consécration... Je sais pas trop par quoi il aurait pu... Euh... enfin, quel autre euh... drop à 4 il aurait pu mettre honnêtement parce que Marteau de Kourou reste quand même relativement fort et ça permet de mettre un peu de. Ça permet de, de, de, de cycler un peu à travers, à travers le deck. Là, c'est intéressant qu'ils ne choisissent pas de, de trade. C'est toujours très très dangereux de laisser un, un, un Dude up chez un mmh. paladin. Parce qu'avec les bénés des rois ouais, et autres conneries, ça, ça. sert vite. Après, il a de la chance pour l'instant dans, dans la main de Korbak. Il n'y a pas grand chose de menaçant pour lui. On a une euh, égalité consécration pour euh, un tour 6 qui... Bah, là j'ai envie de te dire, toi, tu mets euh, tous tes petits bonheurs, tu, tu mets les 3, ouais. tu poses euh, ton, ton aero power, tu fais rien d'autre. Oui, ça va donner la menace du euh, euh, de l'evolve, j'allais dire du level up mais non, c'est pas le bon, non, non. Le bon <rire> format, le, de, la menace de l'adaptation. Avec... De l'adaptation, et euh, c'est la menace aussi du, euh, de la consécration en fait, parce que tu fais consécration derrière les deux. Bien. Dans tous les cas, t'envoies pas ta 1-1 dans la 1-3 Non, c'est sûr, sûr hein. elle ne trade pas, hein. elle trade jamais là. là. Oh. Est-ce que Korbach a planté ça, <rire> Il a vraiment consécration maintenant Ah, il va le consec maintenant. Ah, je suis pas voilà. Non plus. Moi j'aurais vraiment du... juste euh, déployer le board. Du coup, admettons, là, euh, ça chope Furée des Ventes à 3-1. Il donne Camouflage euh, plus 1, plus 1, plus 3 PV. Ouais. Ou même sans furie des Ventes, il peut, il peut prendre directement le, le plus 3 PV. Quoi. Euh... Moi, je suis dac avec Corback, nous dit Charles. Eh bien, euh, grand bien en face. En fait, le souci avec ce, ce, ce, ce, cette attaque-là, c'est qu'il perd la tempo. Il vient de faire un play ultra défensif, donc il n'a plus rien sur le bord pour revenir tout de suite. Ouais. Sachant qu'il joue un deck euh, aggro, c'est très très risqué de, euh, de perdre justement une. Euh... Après, l'avantage, c'est que Exirion n'a toujours pas pioché. Et il a pioché qu'une seule fois avec sa 2-1. Donc sa main est très vide. Et c'est pas foufou. Donc Exil est en train de jouer autour de champion, je crois, Probablement. On va voir ce y a à prendre. Donc, plus simple, bouclier divin. Bouclier divin, plus Bouclier divin plus... Bouclier divin Bouclier divin. divin, bien sûr. Bien sûr. divin, ça vaut 3 PV en moyenne. Pour donner, euh, si, si ça vous intéresse. <rire> Quand tu dis ça vaut 3 PV, c'est-à-dire, c'est-à-dire que, -à -dire que la plupart du temps, euh, ça, ça, va pas déranger une personne d'envoyer euh, un truc avec trois d'attaque dedans <rire> pour péter un bouclier divin. Ouais. Donc c'est plus. Euh... En fait, ça va pas gêner de perdre une créature juste pour casser un bouclier même. Shadow, ouais il attend son jongleur. Ouais mais jongleur la vache quoi, ça, il, il a confiance. Franchement euh, là il lui reste euh, il reste une vingtaine de cartes dans le deck, il reste 22 euh, pour quelle jongleur. Euh, ouais, il y a trop de choix ici ouais. Mais il l'a euh, jongleur. Ah moi bon, il a pioché Ah oui il était juste ouais, là. Ok. Oh là là. Ouais, Insta, on euh, peut pas Parce que ça ça, <rire> ça, ça va jamais être contesté. Hein. Il, va, il, il va être obligé de faire une prochaine euh, égalité et d'espérer avoir un couteau qui tombe dessus. Hein. Parce que le Seigneur de l'Effroi, c'est vraiment le hard counter du paladin. Euh, du paladule. De furie des vents toujours pas euh... ah bah ça va être à plus 3 d'attaque camouflage ou camouflage oui éventuellement Mais camouflage après... parce que oh ah oh, d'accord on, on est parti en mode agro-greux parce qu'il faut garder en tête je dis ça en chat hein, surtout il faut garder en tête Ouh. que euh, Corbac joue un deck qui est censé être euh... Agressif. S'il fait euh... pas double jongleur et double dude. Là, faut... Ouais, franchement c'est la, la. Voilà. Ça va lui faire un total de 5 couteaux. Ouais. Si avec 5 couteaux il peut. Il arrive pas à tuer le dax franchement. C'est que euh, vraiment il veut vivre quoi. Oh ah, ah Ah, ah c'est moche. 6. 12, 16... Tu peux gagner sur Fury des ventes si tu fais non enceinte sur ta 6-1. Ouais, et que tu chopes tu vas face, Fury... Tu, vas, tu chopes Fury des ventes à tel état. Ouais, moi je dis ça se tente. Hein. Ouais. <rire> <rire> moi je dis ça se tente. Non mais, non mais il faut quand même garder en tête que là, à la fin de son tour, il va raser les 1-1. Ouais. Et de toute façon, il a pas de taunt. Ah, il va la tenter. <rire> de toute façon, ça met énormément de pression. Oh là Oh la bon là là, le, le, le ptérodactyle qui aura carry de ouf, il aura été vraiment euh, pas géré par Korbak malheureusement. Je pense que c'est vraiment son erreur de... Enfin, son erreur ou son choix, comme diront les, euh, les soutiens de Korbach dans le chat. Euh, oh, le mec. <rire> son, son choix de, de, de ne pas avoir... Euh, <rire> de ne pas avoir... Euh, euh, posé en fait de ne pas avoir déployé son board tandis que Charles retourne sa veste comme si elle s'appelait ferrure euh, clairement euh, le ptérodactyle c'est vraiment c'est comme en fait un comment le tug, je sais pas comment il s'appelle en français <rire> mais le truc qui <rire> la gagne 3 -3. Euh, voilà, la 3-3 qui gagne euh, un dégât à chaque, à chaque fois que vous, vous tapez avec une arme quand un voleur quand un hunter vous la pose instantanément vous trouvez un moyen de la détruire mais il faut, ou au moins la silence. C'est vraiment des cartes qui sont extrêmement puissantes dès qu'elles ont un, à peine un tour pour se, dé, pour se ouais. développer. Elles vont devenir vraiment, euh, vraiment intéressantes J'ai vu ça en, en druide aussi. En druide euh, ça, Ah, ça marche du coup. Parce ouais. que c'est quand le héros attaque. Oui, ouais, du coup, ce sera pas fort. C'est rigolo. Alors du coup, ça joue quoi Corpac, qu'il a gardé... Euh, il a dit, je vais rester paladin. Si je me prends 5-0, ce sera comme paladin. Je trouve ça noble, hein. tandis que on part sur un Hunter côté. Mais j'avais pas vu son avatar à Z, c'est trop chou. Eh oui. On dirait Fievel. Papa... Papa. Bon. <rire> Très bien. Ça... Et euh, il m'avait précisé que c'était le personnage principal de Ghost of a Tale. Si jamais vous voulez savoir euh, d'où vient Cette, bon. euh, cette okay. petite icône, voilà. Euh, tandis que Yellow Croc s'en prend plein la gueule dans le chat. <rire> Alors Et... si vous cherchez euh, dans le lexique euh, soviétique suprême Yellow Croc, vous trouvez la définition Punching Ball. <rire> Mais c'est un Unspell qu'il joue. Il joue un Unspell en effet, donc euh, la... une liste relativement classique si ce n'est euh, le petit Rat Trap. Un grand plaisir je parce te que tellement chier avec ton rat trap. <rire> Mais franchement, je, je, en fait, je dis pas que c'est vraiment une bonne carte, j'ai juste qu'il y a moyen d'en faire quelque chose, je pense. En fait, ce qui est intéressant dans toutes les variantes du chasseur, pour moi, enfin du chasseur euh, spell, c'est les pièges que les gens choisissent de, de run, parce qu'après, il y a assez peu de variations au final. Et du coup, euh, Exirion a choisi d'avoir donc deux monstres errants, qui est le secret le plus fort du jeu, euh, un piège givrant. Qui est le secret le plus fort du jeu si vous affrontez un contrôle, un démoniste, euh, even ou bien un contrôle? Euh, un piège à rats et deux pièges explosifs. Donc là, il a deux pièges explosifs contre les agros, c'est très très bien. Il peut même le jouer maintenant. Et où il, peut... Ouais. Non, il peut grave morsure. Là, il peut soit grave morsure, soit euh, piège explos. <rire> J'avais compris, je me disais, c'est bizarre, il parle bizarrement, belcaire. il peut grave morsure, il peut le défoncer <rire> il peut, directement. Il peut grave. <rire> D'accord, trop bien, il y a des rats. Et eh oui, cartel. Et donc, le piège à rats. Si, euh, si vous ne connaissez pas cette carte euh, très très utilisée en top légende, euh, c'est donc un piège qui donc coûte 2, vu que c'est un piège hunter, euh, qui, une fois que l'adversaire a joué 3 cartes au cours du même tour, invoque un rat 6-6. Et si le rat. Et si le rat revient en main, il coûte 2, voilà, c'est important à savoir. Par exemple, si vous il voulez le deux. oui, si vous voulez Dyer Beast, ça vous fait une 3-9-9 pour 2 enfin, dans votre deck. Moi je dis, il y a une méta euh, Piagara Dyer Beast à faire. <rire> c'est tout ce que j'ai à dire, je le colle, voilà. Après... Euh... Franchement, s'il y a une liste euh, Rat Trap Dyer Beast qui atteint le top légende, c'est euh, grâce à moi. <rire> Bis, voilà. Hein, je non, mais par contre, dire. ce que je trouve scandaleux, c'est euh... Pardon Créateur de méta. Non, mais vas-y, parle moi Je raconte de la merde. <rire> Ce que je trouve scandaleux, c'est qu'ils avaient euh, remis à niveau toutes les cartes qui popaient. Par exemple, la 4-4 qui sortait de la 0-2. Ah... Avant, écoutez, 2, ils l'ont fait passer à 4. Pour justement pouvoir les rejouer sur leur vrai coup. Donc, ah normalement, une 6-6, ça vaut au moins 6. Enfin, bref. Mais enfin, c'est ce que j'avais vu en stream d'un mec qui l'a joué, hein. Oui, bien sûr. Non, je, je... Après, après peut-être qu'ils ont changé, peut-être que je me trompe quoi. Non, non, non, c'était à la période... Euh, Karazan où ils ont fait tous ces changements-là. D'accord. Parce qu'avant, par exemple, les, euh, les 3 ans qui avaient charge, les deux-deux avec charge qui m'ont à la fin de ton tour, Ouais. Ils coûtaient 1. Ah, oh, c'est cher, ça. C'est cher, mais bah, il, il s'est dit, plus, plus jamais je me prends... Ça. <rire> je me prends ta merde, dégâts. Ça suffit. Alors, j'aime bien le play de faire piège explosif et derrière, Korbach se dit, c'est un piège explosif, donc il fait Tarim et il frappe. Mais <rire> ça, ça va pas être ça qui va se passer. Bon. Euh... C'est franchement dommage que sur son premier pistage, il n'ait pas eu de, euh, de spellstone. Ça aurait été vraiment incroyable. De spe mm. euh, une spellstone en main avec les deux pièges... Euh les deux meilleurs pièges en fait pour counter un agro en early tandis que ça va être le tarim en face probablement voilà Je suis à la recherche du respect Le tarim qui va se faire one shot probablement avec l'ordre de tuer ou même juste avec euh, mark du chasseur serre à l'arc parce qu'au fond il n'y a pas de, ouais, temps de grosse créa que ça euh, chez korbak chez à part le gêne, ce qui sera boosté par la bénédiction des rois et le tarif. Il y a Roi Lich Ah oui, je joue Roi Lich, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, dans la liste, normalement, il y a Roi Lich. Oui, lui, il joue Roi Lich aussi. Moi, je pense que tu fais horde de tuer sur la 3-3, Marc du Chasseur et Sierra qui est traîne. Et tu places un T secret, tant pis. Oui. Ah, oui, que. Non, c'est cher. Plutôt Hero Power. Ça fait combien Ouais, plutôt Hero. Parce que je joue avec Mana Infinite. Non, c'est bon, ça passe tout pile. Il choisit du coup d'ordre de tuer le tarim. Pour récupérer le une marque clients. de chasseur. <rire> non, j'aime pas. C'est vrai que je suis moins fan, personnellement. Après, après sinon, ça veut dire qu'il se frappe trois fois dans la droite 3. Désolé. Il a choisi de poser un secret du coup. Donc, il a choisi de mettre le monstre errant. Monstre contre une qui a 3 de dégâts, il euh, y a de grandes chances qu'elle se fasse one-shot. Après, s'il a de la chance, il peut avoir What euh, le taunt. Euh... Est-ce que tu as me... vu euh, la tristesse que gars Korbach, du coup, il ne sait pas ce que c'est. Ouais. Donc ça veut dire qu'il sacrifie volontairement sa 3-2. Parce que techniquement, ouais. tu, tu, tu vois que ton, ton adversaire pose, te met en ta créature à 2. Tu dis, jamais voilà Voilà, en fait, c'est une pression incroyable euh, pour bait le... Oh, très bon euh très bon, très bon... C'est une pression incroyable pour mettre un piège explosif. En fait. Et là, du coup, il a un free piège explosif. Mmh. Euh... Jamais ça aurait dû se passer comme ça. En <rire> fait, jamais il aurait dû poser ses créatures avant de trade. Il mmh. aurait pu tester le piège explosif avec uniquement sa créature sur le board, mais euh, il faut jamais poser euh, des créatures qui ont... Enfin, des créatures tout court, j'allais dire, des créatures qui ont moins de 2 HP. Mais non, des créatures tout court... Euh... Pourquoi tu trades Exi Je pense que c'est pour... Faire croire <rire> que c'est pas un explosif. <rire> Est-ce est que tu vois le counter du counter là, là, là on va genre... Beyond... Beyond, C. B. <rire> ah, et là du coup ça va être le piège explosif. Donc, euh, ciao l'artiste. Ah, il se filme avec Coluche. Merci Charles pour les blagues avec Beyond. Euh, Qu'est-ce que tu nous manques en vocal Waouh. <rire> euh, ça va être Jeanne Gristet posé histoire de mettre un, un gros body sur le board. Et Korvac euh, se, se verra fort dépourvu lorsque euh, la marque du chasseur fut venue. Non, faut pas Rock ne Faut pas Rogdalar maintenant. Il faut d'abord marque du chasseur. Marque du chasseur. Il prête. faut marque du chasseur trade. Alors comme ça, je manque pr... en vocal. Euh, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Laure. Évidemment que tu manques en vocal, ma chère Laure. Mais alors, t'avais pas les rounettes moi, je, moi pas honnête. Attends, moi pas honnête. Moi Balkany Ouest, pas honnête. On parle de la même ah, mais... personne. La façon de ruiner la VOD. <rire> de quoi tu parles quoi... Je, je, je crois, crois qu'il est en train de t'insulter là. Je veux pas. Mais non, pas non. non. Non. Pas ton arc. Non. Non. Oh, j'aime pas. J'aime pas du tout. Viens dire coucou parce que j'étais censée, j'étais être à la place de Didols. Alors, je, je, j'aime vraiment pas ce play de d'Exirion. Pour moi, là, c'est un trade, c'est marque du chasseur, trade dans le gène. C'est vraiment juste. Ouais, les... et après, tu le fais Ça, ça te gagner une carte en plus C'est ça Non, parce que ça remplit l'âme. Enfin, oui. Mais de toute, façon, de, toute façon, de toute façon, il va. il va... Ah, j'aime. Non, mais. Non, Quand mais, vois mais lui, je, ça te... je vois ce que tu fais dire. Ça fait une carte en plus générée par le Rock des lars. Mais le Rock voilà. Délar, il peut te faire des trucs incroyables, comme il peut te faire de la merde. Et ça vaut pas le coup de juste se dire, bon, allez, ça se trouve. Rend... Voilà. Ici. Alors attendez, parce que moi je suis en train de suivre le truc via le stream, mais j'ai du retard. Oui, c'est normal. Donc, euh... Parce que c'est un stream. Oui, absolument. <rire> c'est que... la définition même du mot stream. Donc, oui. je suis en train de me connecter à Hearthstone pour euh, aller bien sûr soutenir mon favori Exirion. C'est-à-dire Exirion. Oui. <rire> tu tu l'as soutenu dès le début, hein, je me rappelle. Bon, l'avantage, c'est que maintenant, comme combo, il peut utiliser la flèche toxique euh, avec la marée du chasseur sur le gène. Donc, en fait, le jeu et la RNG ont un petit peu sauvé le misplay de... Sinon tu fais mur Sinon tu fais mur pour tuer une 6 5 et une 1-1. Mais euh... Alors, j'allais dire, Exirion, mon meilleur ami et mon favori, que je n'ai pas dans mes amis Battle.net, mais en fait si Donc je vais pouvoir regarder ce qui se passe. Il est pas dans ta team, Exirion. Pas du tout Mais pas du tout Exirion, fais attention Franchement, j'aime bien aussi. Euh... Après, piocher, pourquoi pas Il prend l'info, mais je vois pas en quoi ça modifierait son play en fait. Ouh. Bon, après, là, il a, il a eu de la chance sur les pièges, mais. Ah non, pas les... Ah, j'aime pas Non, j'aime pas. Me voilà Yes Marc du chasseur. En fait, je pense qu'il. Je sais pas s'il connaît Le la zéro, carte. Il est encore en train toxique. De gagner. Bah, Pour l'instant, il mène honnêtement, mais après, euh... mais bon, faut il dans, faut qu'il fasse un truc de son tour. Par contre, tu peux faire ça et les euh... flèches toxiques. Euh, en quoi. fait, ah, je pense qu'il veut vraiment garder à tout prix le... la marque du chasseur pour le roi Lich, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça, mais après, c'est vraiment... vraiment greedy et vraiment très, très. Euh... Elle est tellement pétée, cette jeune, enfin, cette. Oui, bon, de sort, c'est vraiment la plus forte. Hein. En en fait donc euh... les mots de sort, ouais. Oui, moi, lorsque les, les chasseurs, ils la jouent, je perds. Bah, <rire> en fait, le truc qui est incroyable avec cette carte, c'est que pour 5, 2-3-3, c'est un coup normal, en fait. Non mais c'est OP Genre, et, euh... et, et ensuite, si, si t'en rajoutes un voire deux, bah c'est encore plus broken, c'est tout. Ah non ouais. non, mais moi je veux qu'on supprime cette carte Ah oui, non mais je suis d'accord. <rire> non, moi je veux qu'on la nerf juste, parce qu'elle peut je être... Supprimée, mais mais... dans le panthéon. <rire> Allez, hop, ça dégage. Non, il met émeraude de sort avec les loups et on a plus le droit à Sylvanas. C'est quoi cette merde? Bah non, mais t'as as le as le euh, uh, uh, cloporte fouiner, Tu vois, ouais. il, faut, il faut que tu joues prêtre. Toi qui a la quête maintenant. Non, mais écoute, alors <rire> j'ai Yellowcrank euh, ici présent dans le chat qui m'a envoyé une decklist qui coûte à la, la modique somme de 13 000 poussières. Non, mais il, Donc, il te euh, connaît pas, c'est pour ça. Tu vois, moi je t'ai proposé de... une solution low cost. Ah bah super! <rire> c'est <rire> charmant. Tu veux dire, je suis une cheap hoe <rire> moi, jamais je dirais ça de toi Voyons Lata Oh là là, mon dieu, j'en ai... Merci Allez, émeraude 2, sort on veut, on veut voir Et là, moi j'aime beaucoup le design de Fait le mort Oui Parce que c'est un dogo Et ouais Et en plus, ça allie deux choses que j'aime, c'est-à-dire les chiens et la mort Yes Et Hearthstone, que tu aimes aussi beaucoup, on peut le dire Ouais, vite fait Voilà Tu fais Ouh. un peu rouler dessus, là, Exirion. Non, bon il, joue très, il joue très contrôle. En même temps, Corbac il est tellement fort, ça m'étonne pas que ce soit le, le grand gagnant, tu vois, de cette soirée. Oh là là, mais Ferrure, euh, bonsoir. Mais tu me compares à Ferrure là bah J'ai une meuf euh... Quoi Jacques Dutron Quoi Ah bah, excusez-moi d'être trop vieux. Je, je comprends pas. Est-ce que quelqu'un je... comprend la blague Jacques Dutron, s'il vous plaît Armin doit comprendre. Armin, es-tu es là c'est fou à quel point ce, ce commentaire a perdu de son sérieux depuis euh, quelques minutes. Ça veut dire quoi <rire> Ça veut rien <rire> dire du tout, ça veut juste dire que ce commentaire a perdu. Euh... Merci Armin. Laisser, hein mais non, mais non, je te taquine. L'opportunisme, oui, bien sûr. Je connais en plus. Est-ce qu'il il a pas l'étal pour le... Ah, non. si, il a l'étal euh... au prochain tour. C'est lui, moi, soit... Ah non, c'est l'étal, ça. Tu fais pièce, euh, marteau du courroux. Ouais. Et il faut pas que ce soit euh, ouais. une provocation. LOL! <rire> nice! <rire> eh, non, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être la 2-8. Ouais. Mais non, ouais, elle n'existe plus. Euh, mais, si, euh, mais, si mais si la 2-8. Euh... La 2-8 pour. Euh... Attends, c'est quoi? La 2-8 pour 3 qui invoque une créature de ton deck? Oui, ça donne. À... Non, c'est la, la, la, le taunt shaman overload de 2, 2. Ah, mais c'est une 2-8, une 2-7. C'est peut-être une 2-7, c'est bon, c'est pareil. Ah bah excuse-moi. Non mais Hello, je suis ah, en train de vous prendre la tête sur des considérations de nerd. Alors J'adore cette carte Moi, le... un bon commentariat, à mes ça, côtés. Se... ça se résume à dire lesquelles deux cartes elles sont belles. Et euh. Oui, et je tiens à dire, euh, il a une frénésie dans sa main. S'il si frénésie son Uffer, ça va être fat. Bah c'est pas, pas fat du tout, il est mort. Il est 100% mort dans prochain tour. Non mais ça, il le sait pas. C'est parce qu'il a. Alors, oui. Fais-le, mort J'ai <rire> Je sais <rire> Pour moi, bon, Exi, pour, euh... il a vraiment jeté ah, bon, vrai. sa partie. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, et je rajouterais qu'en plus, euh, c'est pas le mec le plus pétillant, d'un point de vue... Euh, nervosité de jeu, tu vois. <rire> ils <rire> sont stressés, laisse-le ah, en la vrai. Ils peuvent être stressés, alors qu'ils jouent mal joue en jouant vite, d'accord qu'il joue bien en jouant lentement, d'accord Mais alors qu'il joue mal lentement, <rire> moi, ça... <rire> ah, ça va lui faire plaisir, ça. C'est charmant. Il a dit, s'il vous plaît, soyez pas trop méchants. Ah ouais pu... Mais j'étais pas là, moi. <rire> et la meuf, directement, t'es une grosse merde et t'es lent. Super. Tu... Allez, rentre <rire> chez toi, quoi. Salut, ouais. c'est encore ouais. pour ton type WL. Et c'est donc le paladin qui est validé du côté... Incroyable, 1-1. ...de Corbac. 1-1. <rire> 1-1. <Un, un. rire> Euh, on est donc sur un 1-1 en effet la, la game, l'étau se resserre Ah oui parce qu'il a eu le létal <rire> Waouh Pardon, et l'étau il est pas là plus. non plus, sinon ça aurait été encore plus marrant. Comme le footballeur. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont confronté comprendre cette blague. Bon oh, moi je vais rentrer, hein. je voulais essayer. Et t'es déjà chez toi Waouh Ok <rire> alors, ah <non. rire> euh, c'est la fin de ce stream. <rire> en fait c'est pour ça qu'il faut pas qu'on stream tous les trois. C'est pour ça en fait. Mais je peux partir, est-ce que Mais le non, chat pars vu pas, que non, je parte pas. Je peux pas. partir. Déjà j'avais peur que tu ne viennes pas du tout de la, de la soirée, ça m'aurait brisé le cœur. Ah, ouais, T'entendre ça me réchauffe. Donc, et euh... je pouvais pas laisser le truc de Stan et Lingrad, tu vois. Enfin, ah non, c'était horrible, c'était horrible, j'en pouvais plus. Avant même je que je lance le stream. Si de la peste bubonique dans mon lit, <rire> je serais venu dans le vocal oh, du... <rire> Merci. Pour briser le sacrilège. Merci. Euh, tandis que Corbac nous sort son euh, voleur impair. Donc voleur oui, impair. Bon, aura... Très très beau. Enfin, plus son paladin de merde, parce que j'en peux plus. C'est une... enfin, ce qui m'empêche là de jouer à leur stone en ce moment. Ah, c'est chiant. Hein. Et j'adore cette classe, hein. je l'ai endorée et tout, pas de soucis. Mais alors les, les paladins impairs, les paladins impairs. Euh... Hello hey, bim C'est de la merde. Yo hey, bim Coucou. Non reste Charles, oh, Wiseward, toujours aussi gentil. D'ailleurs, la seule qui m'a dit de rester, donc... Le reste du chat ne veut pas que tu restes. Ouais, c'est ce que j'ai compris, oui. Un duel de tout droit. Mais alors, si tu penses que le Hunter Spell se joue tout droit, c'est qu'il y a un problème, Yellow. Oui, c'est justement l'inverse, en fait. C'est un deck contrôle. De quel rang, Yellow J'adore cette carte, top Oui, elle est marrante. Qu'est-ce qu'il y a de Ah là là, l'émeraude le, le, qui sort. Dans ah, le, non, dans bah, le ah non, tu c'est l'émeraude. Non, c'est l'émeraude de sort, pas l'émeraude qui sort. Ok, ok, joli. joli Non mais, non, vraiment, franchement joli. Je vais aller chercher du fromage, je vous laisser. Ouais, vas-y, fais ça. Bah écoute, Didin c'est il... ça l'ambiance. Non mais ils jala... il jalousent notre dynamique. Mais <rire> c'est ça, tu vois, genre, nous on essaie de t'apprendre, tu vois, quelque part, on te force à caster du Hearthstone. Euh... Vu que moi, je ne serai vraiment pas là la prochaine fois pour le prochain puceau su puisque je participe Yes hein Charles a l'air en forme. Mais est elle est toujours en forme. Moi. Tout le temps. Elle est, elle est rayonnante, c'est un soleil. Ouais, c'est... <rire> alors... alors, je rigolais pour la carte qui est sortie du piège, je tiens à dire. Oui, oui. Voilà. Ah bah oui oui, t'inquiète. Non, non, je tiens à préciser quand même. Je me moque pas as de toi. T'as pas été... Non, mais alors, je t'inquiète. Là, un petit non. top deck Seer à l'arc, perdu. Dommage. Vous Compagnon animal. Euh, bien sûr. Alors, le voleur impair est une liste euh, relativement répandue. C'est probablement la liste ouais. voleur la plus répandue, je dirais, parce qu'elle oui. est relativement directe dans son gameplay. En vrai, euh... je connais. Hein, c'est juste pour les. Oui, c'est pour le chat évidemment. Euh, J'avais saisi ton. Ma subtilité. Exactement. Et en fait. Les Tg, pronocroc. Euh... <rire> <rire> Et est... Elle, elle profite donc de l'effet euh, de, de Baku qui permet de donner. Merci. Euh, au, héros, au pouvoir héroïque du voleur, euh, une deck 2-2 au lieu d'une dague 1-2 et ça, ça permet fait de fait, vraiment euh, agresser euh, l'adversaire euh, très très violemment. Et c'est un des decks aggro vraiment les plus efficaces euh, qui sont joués avec euh, entre autres des poisons mortels pour booster l'arme, des sang-froid pour booster les créatures, des malfrats. C'est ça, c'est globalement full face comme gameplay. Bah, voilà purée, Là il a double, double malfra sur oh, le là, board. Euh, sur le board Corbeck, il est très très très bien. Et euh... Moi j'avais dit hein, il allait perdre. <rire> à mes côtés Alors il manque tout de mana. Mais, Mais je sais oui. <rire> <rire> Mais j'attends cette carte Parce que parce qu'on voit euh, comment il s'appelle. Rek'sar On voit ça. <rire> la meuf qui commande du Hearthstone depuis genre des mois, tu sais Yes <rire> C'est pareil. Exi qui a déjà perdu sur la RNG. Sur les... le draw tu veux dire Non, sur la A5-1 qui est sorti. Ah Bof. Pour moi, non, à non, partir du moment beaucoup. où le piège arrive à trade, la créature qui attaque, c'est c'est suffisant. Clavier. Ah, clavier Pardon. Et c'était oh. pour la bonne cause, sache-le didals J'étais en train de dire à Yellow de subscribe chez nous. Alors là, Corbeck a un choix intéressant entre armes et poison mortel éventuellement pour trade un des loups. Ou bien. Et donc booster aussi ces deux créatures au passage. Ou bien euh, Fongime Ancien, qui est la meilleure carte de l'extension. De ouf. Euh, de de, de Cobalt. Un peu le fan froid. Euh, et euh, tout envoyer Face. Ouais. Moi, c'est ce que je peux faire. Personnellement. Je, je pense... mettrais un petit Ancien et j'irais Face en me disant c'est lui qui se démerde, c'est Exit qui se démerde, c'est trade. C'est Il... moi qui ai l'avantage. Exactement, c'est vraiment l'objectif du deck euh, voleur impair en fait. C'est vraiment mettre la dague sous la gorge de l'adversaire et l'obliger à, à répondre en fait. Mais il choisit de faire le play inverse du coup, qui est euh, ma foi. Euh... <rire> ma foi, ok. Pour Mais moi, en fait, il n'y a... avait, en fait, avait pas de losing play. En fait, pour moi, il n'y avait pas de losing play. C'est juste que là, il est relativement, euh... relativement conservateur, on va dire. Parce qu'il arrive quand même à mettre. conservateur Bah oui, il arrive à mettre 15 bah. de dégâts en, en un tour quand même. Ouais, le mais souci le en fait. Un meilleur play, je trouve. Le, le à, ancien, ça lui permettait de. Euh, de forcer la mort d'un loup supplémentaire. Là, <coughs> ça fait hors de tuer sur une 5-5, double trade, fini. Et tu trades un des trucs. Voilà, il reste un loup. Avec l'autre, il était obligé de d'envoyer un loup supplémentaire. Complètement. Et en plus, euh, il y a aussi une simple question de. Mais euh... de board, tu vois, à partir de quand il pourra avoir un, un board suffisamment cool pour poser son fongible ancien et que ce soit. Euh... C'est ça. Alors, quoi. par contre, le souci, c'est que du coup, le fongimentien est toujours en vie et pourra booster les deux flametins avant ah. qu'ils attaquent. Et du coup, c'est le létal. Ah, oh, mais il faut trade. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Oui, alors là, Exirion, euh, il perd la boule. Mais tu mais, te crois au-dessus des lois Mais <rire> même, même sans trade, en fait, il a perdu. Avec le fongimentien, il suffit qu'un flametin reste en vie. Avec les 4 dégâts de l'arme, c'était perdu. Ouais. Donc, de alors, toute oui, façon, en fait, fait, peu importe son choix. Oui, mais de toute façon, euh, voilà, de toute façon, c'était perdu. Ouais. Le truc, c'est aussi le, le secret qu'il a posé. Il a mis un piège explos pour tuer les deux, euh, les deux machins plutôt que tourner autour du fond. Allez hop! Incroyable! Hein. Et c'est donc une victoire du voleur de Korbak. Bravo! 2-1 pour Korbak! La remonte Tada! Et euh, du coup, la question c'est est-ce que Exeron va rester sur son deck? Chasseur, ou est-ce qu'il va décider de sortir autre chose histoire de se dérouiller un petit peu, sachant que j'aimerais beaucoup voir son voleur miracle car il a osé sortir un voleur miracle. C'est un archétype que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que vous l'avez compris si jamais vous lisez un petit peu le <rire> Flutterstone. Ah ouais. Merci pour ce sarcasme. Non, mais pour de vrai, attends, <rire> oui, <je veux rire> avec toi, c'est. Oui, c non, mais oui, c'est euh, un archétype que je trouve vraiment très, très jouissif à jouer. Il est vraiment. Euh... Il est, il est vraiment technique, il est vraiment euh, intéressant, il y a beaucoup de décisions à, à prendre. Et en fait c'est vraiment, vraiment le, le, le seul, enfin le deck où j'ai eu le plus l'impression que tu peux toujours apprendre un peu plus en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas beau. de limite au, au, au skill cap, et c'est beau. Ça veut aussi dire que je vais toujours techniquement puer la merde avec, ce qui est beau aussi. <rire> Alors ça consiste en quoi, Miracle Très de même, bonne question. Et on va demander à Diddles de répondre à cette question le miracle le c'est miracle, un deck qui te permet de faire tout et n'importe quoi euh, à l'époque de sa création et du pourquoi il s'appelait comme ça c'était tour 5, tu posais ton commissaire priseur qui était une 4 4 qui te fait piocher à chaque fois que tu joues un sort et vu que tu avais énormément de sorts à zéro en voleur tu pouvais faire grossir un, une légendaire très haute pour pouvoir la poser et, ou euh, jouer un liroy et le rejouer en boucle parce que ton liroy coûtait très peu cher voilà. Ils, ils ont nerfé et le commissaire et Leroy pour éviter de se prendre des triples Leroy sur le même tour à cause de cette euh, façon de jouer là actuellement il est un petit peu moins fort qu'avant parce que on pouvait faire huile d'affûtage et autres conneries avec le même deck mais maintenant on ne peut plus il n'y a plus la pièce non plus donc là tu vas juste pouvoir gagner avec des, euh, des araignées et, euh, et Edwin toujours et Leroy qui peut toujours être joué aussi oui, qui est joué dans tous les miracles. Ouais, bah toujours évidemment. Le but, c'est toujours de jouer avec ton commissaire et de toucher quasiment l'intégralité de ton deck très vite pour avoir vraiment toutes les cartes qu'il te faut pour tuer la personne en passe. Et on vous en parlera plus en détail si jamais on le voit en jeu. Parce que ce sera plus simple de vous de pouvoir vous parler des cartes et du mulligan, etc. Et oui, ils ont nerfé on les camouflages aussi. Ça, en fait, les cartes allaient être trop fortes avec des... Euh... Avec des cartes, des extensions, en fait. Parce que le camouflage, c'était uh, Advitam et Eternum, par exemple. La maîtrise des camouflages, c'était complètement con. Cool. Oui. Tandis que, du coup, nous avons un... Euh, un oh là, là, cube, un cube. Euh, Du côté de Korbak. Et nous avons un, un druide Togwaggle euh, du côté d'Exerion. Il existe aussi un miracle sur le commissaire. Oui, il existe une variante avec le Sprint. Merci Yellow Croc, nous en parlerons quand il y aura le miracle en jeu. Euh... Alors, un miracle sans le commissaire, avec le sprint, c'est un miracle qu'on appelle tempo. 0% win rate. <rire> non, c'est un tempo qui est pas dégueu, mais je le trouve moins fort. Bref, on en parlera plus tard. Ouais, mais en tout cas, Corbeck fait la même sortie qu'il m'a fait, à savoir avec géant envoyé qui... derrière un manipulateur son visage, ça va être charmant. Ah bah là, clairement, ça va être une game... En fait, ça va être un early très très violent. Bon, après, x n'est pas à plaindre, il est déjà à 8 de mana tour mmh. 5, ce qui est pas dégueulasse, hein. c'est plutôt balance. Par contre, là tu pourrais tenter de faire tes, tes araignées euh, toxicité. Mais il, il faut pas. Mais tu te prends un feu un... Ouais. Un feu, bibilos. <rire> il y a vraiment très très peu de match-up et très très peu de situations où on peut se permettre de faire les araignées 1-2. Mm. Après oh. il a quand même un petit peu de réponse, il a vraiment un petit peu de, de... de contrôle en main euh, exerion. Donc il a de quoi se défendre pour les premiers tours. Ça va pas être facile, c'est sûr, mais il a de quoi se défendre, il a de quoi booster un petit peu son... sa jaspe. Bonsoir Galandur, nice. bonsoir Dreaming and Groys Bonsoir à vous deux Sa jaspe est, est passe à 7, il me semble, c'est ça Un nice Druid Token, alors non, c'était pas un Druid non, Token, 6. et elle passe à 6. Oh là, là, ça va être match. Il l'a fait, tranquille. Alors il peut faire colère à 1, jaspe, sur le golem. Sur le géant, pardon. Il peut choisir de nourriche. Pour draw. Il peut choisir de hurlement féroce. Mais je n'aime pas ce play. Non, non. Pour moi, ça va être soit colère jasp, Armor up. Enfin, pouvoir héroïque. En armure. Soit nourriche. Nourriche, tu le fais pas. T'as pas trop besoin pour ça, le temps. J'aime bien colère jasp, honnêtement. Non, non. Ou Jasp Colère, peu importe le sens. Hein, mais euh. ouais, Juste euh... pas un de mort. Mais tu vois les personnes qui sont un petit. Oh, ils préfèrent trade Ils préfèrent trade, euh... D'accord. Pouvoir Eric, Pouvoir Eric. Peut-être qu'il a déjà tout joué. Non, il l'a pas fait. Ah, il faut se dépêcher un peu, Exerion Mais Exerion, il est un peu me... Hein Bah Après, il disait qu'il y avait des problèmes avec Hearthstone, niveau ouais. réactivité. Ouais. Avec ah quel... ouais, comment ça Des lags euh, in-game. Ah. Mais il a une araignée sur son sur son armure C'est dégueulasse. Euh, côté Corbac, on a pas mal de choses. On a déjà un cube en main pour un combo. C'est quoi la carte à 5 là C'est un garde funeste, on a Umbra aussi, une spellstone un seigneur du vide, je pense qu'il attend vraiment avec impatience son, son arme. Alors là ce qu'il peut faire limite c'est, enfin vu que honnêtement il sait pas encore quel archétype de druide il affronte, Corback, parce que le truc plus... très puissant avec druide c'est qu'ils peuvent passer euh, 10 tours à jouer exactement le même opener pour faire des... des builds complètement différents ensuite donc il sait pas encore techniquement ce qu'il va affronter comme archétype donc là il peut parfaitement Cube, il peut parfaitement Doomsayer si jamais il veut se protéger de quelque chose éventuellement. Peut-être il oh, va faire pièce Doomsayer. Ah non! Alors, petite question. Oui. Maintenant que Exerion est totalement sûr de l'archétype de corbac de ce qu'il joue, hein, Oui. Euh, quelles sont les solutions, quelle est la stratégie exacte pour réussir à lui contrer son deck Qu'est-ce que Alors. vous recommanderiez Comment euh... <rire> je te coupe la non, parole, non mais... Je... <rire> non, mais comme ça, il part, tu vois. Diddles ah Ouais, je suis là. Hein. Pour contrer un démo cube avec ce deck là, tu te fais masse d'armure, masse d'armure, masse provocation. Fatigue. Fatigue. C'est vraiment la fatigue Il n'y a que ça En fait, de ouais. base, base c'est un deck qui tourne autour de la fatigue et là, ça va être encore plus l'objectif du match-up. Le... La chance qu'a Exerion, c'est que ça va être un match-up où euh, Korbak va avoir beaucoup de cartes en main de base et euh, Exerion joue deux. deux euh acclimatation je crois que c'est en français de nourriche. Oui. Euh, comme ça il va pouvoir mettre double nourriche pour faire piocher 4 cartes à Korbak avant de Togwaggle. Euh, éventuellement si jamais il a mieux pioché que, euh, que Corbac, sinon il peut juste s'armer up et, euh, et se défendre en boucle en fait donc, tu donc, vois, ça va être un match long ça va être un match long en théorie hein. oui bah surtout euh, ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que cube c'était bien plus intéressant que cube pioche. oui qu'il se retrouve avec un cube qui peut se faire silence n'importe quand, mais et qui est un... pas activable. Il a un cube à nu sur le board en fait, et il fait... En fait là il claque une Hellfire juste pour booster ces deux spellstones. Ok, pour pas défausser. okay les spellstones euh, démonistes c'est la deuxième meilleure spellstone du jeu, mais... Euh... C'était pour pas, pas défausser. Hein. Un peu... Oui je sais bien, mais c'est un peu triste quoi. Ouais est que tu joues <rire> tu ah, Voilà. Non, non mais je suis d'accord avec toi Dialogue de sourds <rire> On va partir sur euh, de la pioche et de l'armure hein, chez Exirion. Je sais pas non plus, tous les jours je préfère avoir 2 8 8 à la place d'une cap 3 Exirion hein, mais... a vraiment moyen de cycler à travers son deck bien ouais. plus rapidement que corbac euh, que du coup je pense que la stratégie ça va être de vraiment... D'avoir tout son deck en main, en fait, enfin, de tout ce qui reste de son deck en main, être limite à la fatigue, enfin, à zéro carte, et de faire le, le, le trade, donc le. Euh, le et ensuite essayer de survivre tant bien que mal aux assauts répétés du Guldan Deka, en fait. Hugin se demande, à juste titre, pourquoi apparemment Korbak a l'air de tenir à garder son hospice en main Eh bien, c'est une question que tout le monde se pose, et je me pose aussi la question de pourquoi. Euh... Pourquoi il a joué ça Je pense qu'il veut setup un fléau ultime prochain tour. C'est la seule explication que je vois. Le roi seigneur, il coûte 8, on est d'accord Il coûte 8. Oui, il coûte 8. Ouais, du coup, il faut. Du fait. Ouais. Il faut vraiment qu'il récupère un ton deck, ça va pas. Enfin, il est bientôt fini, de toute façon. En fait, prochain tour, il pourra éventuellement Jasp si besoin et fléau ultime. Dans cet ordre, évidemment. <rire> sinon il va overdraw. Et euh, clairement vu qu'il a ses deux nourriches et son roi sirpière dans les 10 cartes qui lui reste, 11 cartes qui lui restent pardon, il veut clairement pas overdraw la moindre carte parce que ça pourrait être très très néfaste. Ça ça va être un petit profa au calme. La profa probablement. Oh yes, oh yes Le ténèbre se Alors... Moi je ferais bien euh... Attends, il a combien de cartes au moins Il en a 7. Ah il va forcément verdre... Non il va pas verdre aussi, il fait 3 euh, si cartes c'est bon. Ouais bah il va être obligé de faire nerve jasp, euh, fléau. Hein. Jasp, innerve, fléau, oui. C'est pareil, non Non, bah non, parce que tu peux pas avoir 11 mana. Ah oui, oui, pardon, oui. En effet. Il a décidé d'embranchement Ah, pour pouvoir euh, trade plein valissante peut-être Lol. Mais il va pas à mon tour Il va soit player envahissante, soit jasp swipe. Donc il va décider de jasp swipe, du coup il va... Oh j'aime pas le faire là-dedans. J'aurais plutôt balayage sur la 3-7. Ouais comme ça tu pourrais faire ta plée envahissante au prochain tour. C'est ça. <coughs> bon après là je suppose qu'il va faire le... le... Va ouf, qui... ouf, ouf, non, non, non Ok, oh, c'est une là. colère, parfait. C'était le meilleur truc oh. à... Par contre, attention, corbac en joue un deuxième. Du coup, il va, falloir... Il va falloir que existe se dépêche pour piocher son deck. Je me sens pas bien. <rire> Attends, je finir ce code. <rire> Prochain tour, ça va être Fléau ultime, quoi qu'il arrive. Je pense. je pense. Ah oui, bien sûr. Parce que là, honnêtement, il a 28 gazillons d'armure encore en stock. Il peut se permettre de prendre un coup pendant... Enfin, de se prendre 3 et 2 euh... Ouais, Et ça... bonsoir Coca! Et oui, Yellow! Là, ah bon on est en train de construire Coca. un mur! Et oui! Non! Non, surtout pas! Il Pioche veut... ton deck! Pioche tout! tout Là, il faut Fléau Ultime sur le géant! C'est le... le meilleur play! Enfin, le ah, meilleur play vu la situation actuelle! Merci, euh... Le meilleur play aurait été probablement de. De péter à 3-7 avant! De péter à 3-7 avant pour pouvoir faire un meilleur Fléau Ultime! Oh, même pas. Non, non c'est même pas pour faire un ultime, c'était pour euh, ah, alors, et ici, ensuite, la Je confonds, j'ai du mal avec les noms en français, hein. excusez-moi si jamais je fais des, je fais des erreurs. Oui, c'est bon. Allez, la deuxième acclimatation est yes. Yes. Ok. Ah, yes. Alors là, franchement... En plus, vous il... posez le truc. Oh, ça fait beau. Franchement, la game peut très très bien se passer pour Xerion à partir de maintenant. J'ai envie de dire, dire il, a... Oui. il a littéralement toutes les cartes en main. Bah, il a le cul au chaud, là. Il a le cul au chaud, ça c'est bien dit. <rire> en fait, faut voir si Korbak euh, va voir là-dedans, et va jouer des cartes. C'est ça, Et Spinoza. parce que si Korbac ah ouais. joue, joue qu'une seule carte, tu fais acclimatation sur ce que tu veux, tu fais roi silleur, acclimatation, Ouais, lol. C'est ça, c'est exactement lol. ça. Parce que là du coup, Korbac a 9 cartes en main. Attendez, mais moi je connaissais même pas le roi Sirpilleur là il date de euh, Cobalt des Catacombes, mais il est très très peu joué. Il était vraiment que dans les decks vraiment très très. très ouais, blarde. maintenant il est joué. Parce que. A... C'est rigolo. Ouais, parce que c'est rigolo en fait. Les gens s'en sont rendus compte, tout simplement. Alors ça c'est intéressant. Oh, il a pioché Il a pioché. <rire> du coup, ça va être. Il est dans la merde <rire> Du coup, ça va être acclimatation, roi acclimatation. Ouais. Ou acclim. Euh, oui, dans, sa... dans cet ordre-là très exactement. Ouais. Alors pourquoi Acclimatation puis Roi Serpilleur Pour une raison très simple, pour l'instant, Corback a 8 cartes en main, l'acclimatation va lui en donner 2 de plus, et ensuite Roi Serpilleur est, est censé pardon, donner un sort à l'adversaire, donc lui placer dans sa main, pour pouvoir échanger son deck de nouveau, car le Roi Serpilleur a pour effet d'échanger votre deck avec celui de l'adversaire. Sauf que si votre adversaire a déjà 10 cartes en main, euh, la carte donnée par le Roi Serpilleur va être détruite, parce que vous ne pouvez pas avoir plus de 10 cartes en main. Et du coup, ensuite, il va pouvoir rejouer l'acclimatation euh, pour faire piocher. Ah, c'est dommage qu'il ait eu l'arme. Le... Pour pouvoir ouais. faire piocher Korbak euh, et euh, le faire euh, fatiguer. <rire> je plus de <rire> et euh, est-ce que c'est un deck qui est, tr qui est très répandu, euh, de oui, de Roi pire Oui, c'est un deck qui est vraiment très très populaire. Après, il y a plusieurs variantes. Il y a la variante cheap, entre guillemets, donc c'est celle que je joue. Euh, Exerion, et il y a une version un peu plus bling bling avec deux légendaires supplémentaires euh, qui sont donc euh, comment elle s'appelle <rire> Azal, Azalina euh, donc Azalina c'est euh, la légendaire qui remplace votre main par une copie de la main de votre adversaire ouais, l'ai et euh, également euh, l'arme légendaire du druide qui une fois qu'elle est détruite son death rattle est de vous donner 10 mana donc en gros ça vous permet tour 10 d'avoir un total de 20 mana si vous la cassez au bon moment Là c'est intéressant que Korobak vide un peu son board parce que il veut pas se faire euh, play envahissante. À ah, sa place j'aurais plutôt trade les deux, deux tolos. Ouais. Parce okay. que ça aurait fait une, une play envahissante à deux au lieu de faire une play envahissante à 3. Comment on appelle le, le druid euh, joué Exit Un druid fatigue, Togwaggle, tout simplement. Ouais, Serpilleur du coup en français. voilà, pardon. Donc un chasseur de gros gibier qui est une tech card euh, qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps mais qui parlera aux au vieux de la vieille et aux vieilles au vieille de la vieille. Écoutez 3 Vivement le retour de Dr. Boom C'est ça. Donc euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette carte, le chasseur de gros gibier est une carte épique du format standard qui, euh, comme crit guerre, détruit un serviteur avec 7 d'attaque ou plus. Peu importe qu'il soit allié ou ennemi. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si vous, vous avez un géant et qu'en face, il n'y a que des euh, sergents abusifs, vous, vous allez devoir tuer votre géant. Euh, ça, c'est intéressant qu'il fasse de l'attaque. Pour clear le board, je pense qu'il veut ajouter des démons dans le pool de mort, histoire ouais. d'avoir plus de chances de ramener des 1-3 au moment du Guldan. Parce que je pense que j'hésite à faire une ervation, euh... Appel Innervation Appel du chêne. Innervation Appel du chêne, j'aime beaucoup. Hein. Il décide de faire un branchement. Oh putain, il faut aller vite Oui. C'est bon, il a, eu, il a eu le temps d'appuyer sur son truc. Il me fait très très peur, Exegg. Euh, il joue toujours ouais, sur, ouais. Le, sur le fil. Le GBH a 3 de mana. Ah ça, la bonne époque. Ouais, le bon temps. Une 4-2 pour 3, même si elle a pas de cri de guerre. C'est ça. Alors là, euh, il a un choix intéressant, Korbak, euh, c'est de jouer le DK maintenant. Ce sera un choix relativement safe, mais peut-être un peu tôt. Bah, ton pouvoir héros, il ne sert plus à rien. C'est es euh... ça. Moi, c'est ouais. vraiment l'argument pour. Et franchement, oui. le, euh, le souci, du enfin le souci parce qu'il en faut bien un à Gul'dan, qui est pour moi le meilleur des cas, euh, le souci de, de Gul'dan, c'est qu'il coûte 10. Du coup, ça va être vraiment un tour uniquement dédié à faire ça. ouais mais ça ramène 3 milliards de démons. Ouais. et Voilà, ça ramène 3 milliards de démons. donc franchement oui, oui, oui, ça, a... ça te permet de reprendre le contrôle du board. Ce qui n'est pas négligeable. quoi Ça va lui permettre de, aussi de... D'atténuer les deux prochains tours de fatigue parce que pour l'instant il a proc à 1, il va proc à 2 et à 3 aux deux prochains tours. Et le, le pouvoir héroïque rendant, enfin faisant lifestyle lifesteal 3 de dégâts, il va pouvoir euh, même tanker les trois prochains tours du coup. Ménage sa monture Alors, Je pense qu'il là il l'a joué vraiment pour faire peur et pour préparer le Gul'dan mais Ah non mais pas juste pour faire peur en fait. Pour dire peut-être attention j'ai peut-être un cube en main. Pour forcer, voilà, par exemple, un, un removal. Je pense que tu joues le laquais, parce que tu te dis il reste au moins potentiellement un ou deux démons dans le deck. Parce oui. que t'as toujours pas eu de garde funeste. Bien sûr. Et nous, on sait qu'il reste un garde funeste. <rire> on sait qu'il reste, <rire> qu reste un garde funeste, évidemment. Et en plus, il a, il a un cube en main, donc ça sera très intéressant une fois que le garde funeste apparaîtra. Ah, parce que la l'acclématation, elle marche bien sur le cube. <rire> <rire> ah bah oui, clairement. En fait, pour 6, il sort le laquais, et pour 6, il proc le cube euh, gratos. Bonjour, Linkos Bonjour, bonjour Ouch. Invoqué Je pense que ça va être le Kultan là-dessus. Il, y a, il y a aucun autre play à faire, en fait. Ouais, ouais, ouais. Comme tu dis, moi, je l'aurais même fait plus tôt, mais bon. Je l'aurais fait aussi un tour plus tôt, mais après, je peux comprendre le Umbra qui était là pour mettre de la pression, pour dire, attention, j'ai peut-être un cube en main. Bah, ben, euh, ouais. Le bluff marche pas quand c'est toi qui as le cube en main quoi. Bah oui voilà, c'est ça, c'est que... Mais lui il sait pas. Non mais Exerion n'a pas l'information du deuxième cube en fait. Oui. C'est pour ça. Quoi Mais si, il l'a dans si sa main C'est lui qui l'a dans la main. Ah oui. Oui c'est vrai que c'est le deuxième, pardon. Mais c'est Korbak qui sait pas que... Exerion oui. est au courant qu'il n'y a pas de ça. cube. <rire> c'est compliqué. Qui est en haut C'est Korbak. Korbak est en haut. Mais il est, il est très bien l'overlay, on comprend. Ouais c'est fou ça fait des araignées à chaque fois ouais c'est horrible je crois que t'as climat la, ouais, voilà. oui, oui, oui, la 5-7 euh, tous les jours de l'année Allez, <rire> bon courage bon amusement quand ouais. et là on, ensuite on hero power voilà. armor up et je pense qu'il va armor up à tous les tours jusqu'à maintenant et il va garder oh le fléau là. ultime jusqu'à la fin de la game ouais, ah, voilà. et ah, c'est voilà. Un... Voilà. très très belle franchement Game vraiment maîtrisé bien, là, par, euh, par Exerion, Ce genre de game qui sont très longues, ça se joue au mental vraiment. Et c'était vraiment très très bien joué de sa part, je trouve. Alors moi je préfère le Saint-Marcelin. Hein. Tandis que je ne sais pas quel deck va sortir Exerion ensuite. C'est du 2-2. J'aimerais beaucoup voir son voleur. 2-2. 2-2. Ça, ça fait vous moins de... bien que 1 1. 1 1 Ça va être <rire> <est> débile quoi. <rire> Le stream de Tokar. Vous êtes 18 à me regarder <rire> Merci à vous. Je comprends pourquoi c'est Charles et Batka qui commentent d'habitude. Merci ouais, moi, Fly. Merci Fly, ça me fait chaud au cœur que tu dises ça. J'aime beaucoup commenter avec toi Charles. J'aime beaucoup Merci. aussi commenter avec toi Didols, mais pour des raisons différentes on va dire. Ah ouais, vas-y, explique-toi. Bah en fait c'est un peu... C'est... Y'a... Je sais ouais, pas vois pourquoi. La salle, je, je vois le sol qui fait deux... Pardon <rire> de pas Deadpool, vrai. marcher sur des oeufs tu vois. Ah d'accord, ok, waouh. Deadpool Quoi <rire> Non aussi j'avais compris Deadpool au début. Je non mais avec bah, toi Mais non mais je sais pas mais avec, en fait avec toi il y'a le dynamisme. Avec Didot c'est un peu plus posé quoi, c'est genre quand j'ai envie de me reposer. Tu vois Alors que toi ah, c'est genre... Non, avec toi Charles, c'est genre dynamique et tout et... Pam pam pam, pam tu vois et avec Diddle, c'est plus posé et tout. Tandis que nous avons un deck. Euh, ouais, oui, ouais, ouais, c'est ça, oui. Ouais, ouais. <rire> oh, le, le Big Druid. Le Big Druid. Avec la Kill. Euh... Pourquoi je te repose pas Mais. Mais. Je... Mais... C'est pas ça <rire> Mais justement, on s'amuse avec toi, tu vois. Alors qu'avec Diddle, c'est. Ah bah, c'est charmant toute la fratrie à dos. Les mecs, avec toi, on s'amuse. Ah bah, merci. <rire> enfin avec moi apparemment je suis épuisante tu Mais t'es... Oh, non mais... Oh, et puis merde, moi j'ai une mis... <rire> démerdez-vous. Bon, on s'amuse pas, on fait des arènes le matin. C'est pas, pas drôle. <rire> Putain je vous jure. Tandis que nous avons les list euh, nous avons un... un mage agro du côté de Exerion, donc la liste classique vous la connaissez hein, c'est la version donc euh, qui n'a pas le corbeau c'est la version avec le Berserkaramani, karamani le j'adore lunette à lunettes à lunettes aussi etc et, euh, et en face nous avons donc le big druid donc le druide 4, qui va jouer avec maligos et avec des dégâts des dégâts des sorts donc maligos à et des combos de déclat lunaire et de swipe un... J'adore dans maligos J'espère que les viewers sont contents de ma participation à ce stream qui se résume à moi qui dit j'adore cette carte et à faire des jeux de mots. Mais en plus. C'est ça ma... le qu'on aime. Maligos est très bien et on en a parlé dans le dernier Lore Stone. Absolument, le vol bleu Exactement. Le vol bleu qui est donc le vol de la magie et c'est pour ça que Maligos donne un bonus aux dégâts des sorts. Tout à fait. Et un bonus de combien Balkany West Un bonus de 5, ma chère Lore Putain je pensais que c'était plus 12 moi. <rire> <rire> plus Mais <je> <rire> D'où et c'est HP D'ailleurs, marrant, c'est que euh, si jamais euh, vous jouez par exemple un piège explosif avec un mage et que vous avez Maligos sur le terrain, ça marche. Du coup, vous infligez euh, 11 à la, à la créature. Voilà, c'est les fun et facts. Je ne pas écouté, mais... Euh, pas ouais. Je parlais du piège explosif qui marchait avec les dégâts des sorts. Et que du coup, si tu avais Maligos et un piège explosif, oui, l'adversaire oui. qui pose une créature se prend 11. J'adore, parce que Exy joue euh, un des archétypes que je préfère dans ce jeu. Parce et que ça joue vite. Un, un archétype <rire> non, nerveux. Parce que ça joue vite, tout à fait. Tout oui. en étant intelligent, donc euh, je, je kiffe ma race. Par contre, comme d'habitude, Exyrian a un côté bien plus bourgeois que moi, puisque lui, il a la lunettes, et pas moi. Oh là là, mais c'est quoi ça Cette sortie. Ah, par contre, par contre. Par contre, c'est oui. ah, les greedy et qui joue le Harrison avant à lunettes. J'attends. Non que mais Korbach là... il est pas con, il est passé un match tempo, il se doute bien qu'il est à lunettes. J'avais entendu, mm -hmm. il est plus Sean Paul, je sais quoi. Un <rire> ah, Sean Paul Sean Paul Un commentariat <rire> exceptionnel, mais en fait, après l'avantage c'est que, enfin l'avantage pour Exerion, euh, ton poulain donc euh, Charles, n'est-ce pas, et, et que tu non, as toujours bah, soutenu, ouais. Euh... Attends c'est qui qui a perdu le match d'avant <rire> C'est Corbeck qui a perdu. Ouais ouais Exi ouais Yes Go C'est que est sa, main est... sa main est très chargée et prochain tour il va pas jouer à lunettes en fait. Il va la jouer quand il sera vraiment très très low. Ah c'est bien de 200 aussi. Non c'était juste pour dire euh, du bah, coup ça va peut tenter... 200, tenté... 200 c'est pas enfin, tu mets 4 dans la tête. Ça va peut-être tenter... <rire> peut tu mets forcément 4 dans la tête. Oui parce que le Death Rattle va... Je crois qu'après. C'est ça. Est Alors, que... est-ce qu'il grid bah, franchement... Non. Non, Korbac il est, grid. Cordac, grid. est pas. pas il Cordac, grid. Korbac. Ah, grid. Ah, ah, yes ah, <rire> C'est le grid Tout ça pour avoir sa quête de merde Par contre, il faut savoir... Sa quête de merde il va gagner grâce à ça voilà. Mais non. <rire> c'est rigolo. Ouais, c'est vrai que c'est Barnabus. Il faut savoir que du coup il a Alex, Traza et Maligos à zéro de mana. Je... Juste voilà, je précise. Tu précises Vas-y. Bah l'écrabouilleur. Il est trop mignon, il a une île sur le dos. Oui. Un jour il je serais comme tortue, vous. La série ah oui, c'est ce qui porte le monde, c'est ça. Ouais ouais, qu'est-ce ils disent Cette graine de corbeau, il a rien pour piocher, exactement. Oh par contre il a eu de la chance. Là il aurait pioché Maligos et ou Alexstrasza, ça aurait été un peu moche. Bah bon, il, voulait, il voulait son son son, son, bon, oui. son truc à zéro. Euh... <rire> oui. Bon, oui. Vite En fait là ça va vraiment dépendre de la chance de chacun à la pioche. Mais j'ai confiance au match bien, tempo ah oui moi aussi j'ai. Oui c'est dur à dire. Moi aussi j'ai confiance au match Tempo, il faut qu'il arrive à instaurer son truc. Avoir des moutons. Euh, évidemment, euh, flame strike euh, tous les jours. à 5. Bon ouais, si tu veux le faire maintenant. Ah, okay. Non, tu peux ping seulement, tu peux ping Mais et puis peux oui, Mais oui, tu peux mieux. te permettre de prendre 8 de... dans la gueule <rire> quoi. Mais clairement tu <rire> prends 8 dans la gueule, oui, tu, tu, tu fais rien. Et t'as rien pour gérer le reste du board après. C'est ça, tu en aussi, sais en fait. es 21 Mais avec un match tempo, de... tu peux pas te permettre de prendre autant de dégâts dans la tronche. Hein. 8, tu te rends compte Alors, je me rends compte. Et c'est le seul deck que j'ai joué cette saison. Le match tempo Alors, Oui. Bah good for you, moi ça, ça... fait des saisons que je, je joue. Et bah ça j'aime pas, ça, ça, ça je déteste ce play de la part de Karnbeck. Ouais. Il a gâché son balayage alors que balayage c'est un des quatre sortes de dégâts de son deck. Sachant que les, les trois non, autres, les ouais, trois ouais, autres mais... sont l'autre balayage et les deux euh, euh, Starfall. Enfin non c'est pas Starfall, c'est Toi ouais. ouais, Tu préfères mettre euh, Starbust. Mais le gars, il se sent euh... plus là parce qu'il a, il a lancé son Barnabus, maintenant ses serviteurs... Euh... Pour moi, c'était une euh, erreur. Pour moi, il aurait dû euh, Wild Gross en fait. là-dessus. Ah, je suis d'accord, oui, oui. Bon, allez, mets-lui à lunettes pour les foutre la mort là. Ouais, je pense qu'il était Glyph d'abord. Oui, en vrai, oui, oui, non, mais ouais. je déconne. Je mettrai Arcanologue, Glyph. Non, il faut. Il faut ah, j'aime pas, pas la buveuse. J'aime pas la buveuse. J'aime pas la buveuse. Ça se trouve, il est en train d'écouter. De <rire> <rire> non, il a, il a beaucoup trop de ah, temps de réaction pour moi. Pour moi, ça va être Glyph. Arcan. Et selon ce qu'il a dans la glyphe, soit arcanologue, soit à lunettes... Il a je sais pas si je jouerais à lunettes tout de suite en vrai. Ah oh, t'es pas une yellow. Alors moi ah. je joue à lunettes à la, fin de... à la fin de la partie. Mais moi je le joue pas à lunettes, je l'ai pas <rire> Eh Je suis trop pauvre pour avoir à lunettes Non, non, non c'est pas que t'es trop pauvre pour avoir à lunettes, c'est que tu counter les casse-armes. Absolument. Bon par contre, Exirion faut vraiment que tu te bouges le cul, là, j'en peux plus. <rire> une heure mais... à stream, ce gars oh, Mais Alors, fais pas ça voilà, pour là, faire le nouvel play euh, oh, et non. en plus il glyffe à la fin, est-ce qu'il gliffe à la fin, à la fin Ah non. Non, okay, bah non. Il... non, il a pas le temps. Là ouais, il a pas le temps en fait. <rire> mais mais en fait, il fait autre chose à côté Là il veut mettre du il board. Regarde coupe du monde, genre. Non mais il veut mettre du board mais c'est une erreur contre druide. Et c'est même pas l'objectif de base du. du match tempo. Levez-vous Levez-vous oh, oh ouais, aucun respect Oh là, là <rire> ah au, au moins Corbeck, on peut ne pas lui reprocher ça au moins, il... c'est sûr qu'il a le temps d'élaborer sa strat Ah bah il a le temps de poser son truc là, c'est sûr En même temps, il n'y avait pas grand chose à réfléchir, hein, Oui oh Attends, est-ce que c'est bien ce que je pense Ok, d'accord. Armée des morts. <rire> Donc, Wyrm, oui, Glyph, Contressort, Unexplode, en fait, une Burn, explose, on dit dit burst, <rire> Oui, on dit personne ne dit burn, finalement, Personne où... dit burn, tu vois. Tu es la tu seule es un con, par contre, ça, c'est un burn. Et ça, personne... Et ça, tout le monde le dit. <rire> Pour le burn final Oui, il a voulu dire burst. <rire> La moquerie Par contre, il pas, pas, de Diddles. <rire> Donc, merci d'écouter mon play, ce qu'il devrait faire. Non, il fallait faire Wyrm. Ah, oui, je sais pas pourquoi il n'a pas vu ça, Wyrm. Là. Non, mais tu n'as pas, pas le reste du, du play. C'est Wyrm, glyph, concede. C'est pas compliqué <rire> Mais, non, mais arrêtez Soyez meilleur joueur. Moi je ah j'aurais mais... mis la wyrm Oui non mais ça c'est sûr Tous mais... les jours tu mets ta wyrm avant de faire ta cliff Non mais il y a la panique, tu vois deux rois liches, t'as peur Mais évidemment, c'est comme un GG ouais. en lutte Du coup t'as peur tu comptes c'est ça Diddle <rire> et, et là, là il, il doit se dire putain j'ai mis ma wyrm après Donc un Alors, magnifique wyrm 4-3 sur le board Ouais. Avec 4 3 il aurait pu gérer le deuxième balayage. On est à 2-2 au niveau des scores, là. Oui. Yes. Oh là, là c'est long, putain. <rire> <rire> voilà, et là, là c'était intelligent. Là, il a testé le truc euh, avec... Euh... Bon, oh, ouais, c'est pas intelligent non plus, quoi, Mec, Non, c'est pas, pas intelligent, c'est juste tout pas, pas cool. <rire> oh là là, ça peut être un contre-sort. Ouais, il mais va fait le deuxième balayage. Il l'avait il pas faire. Ah ouais il à faire le balayage. Ouais, il, bah, il avait proc le contre-sort avec le, avec le balayage. Ah d'accord oh, Oui, oui. c'est pour, pour ça que je dis ça. Ah non, non mais ils deuxième sont... pas ok d'accord. Ah bah bon, au moins il a appris la leçon. <rire> ouais deuxième manipulateur. Oh, ouais bon là faut qu'on te cite par contre. Ouais. Oh yes 8-2 <rire> Eh au moins il a euh... un bon trade avec euh, l'Arcano. <rire> non mais à partir du moment toute façon, où tu commences à être tour 10 plus plus plus quand t'es match tempo... Et euh... que t'as pas à lunettes posées c'est ouais, compliqué. Parce que là, quand tu joues à lunettes, bah, tu... c'est pas une draw immédiate. C'est pas comme euh, l'intelligence. C'est euh, juste intéressant à... de jouer à lunettes en fin de tour où t'es dans la merde avec 10 PV si t'as fait des euh, Deck of Wonders. C'est tout. C'est ça. La meilleure carte Mais du jeu. Mais personne fait ça. ça. Si. À part Alors, Balca. Vous déjà fait. Et toi, et toi, je le sais, Charles. Oui, ok. Voilà. <rire> ne mens pas à la France. <rire> Il y a vraiment eu beaucoup d'erreurs des deux côtés, je trouve, dans ce match. C'est dommage. Oui. Là, ils, sont, ils en sont déjà à leur cinquième match aussi. Oui, c'est vrai. Il y a le stress, il y a la fatigue, il y a la fatigue de la journée aussi, parce que... Mmh. Ouais, ils mais, sont... mais ils sont capables pas proposer des decks de cons qui durent des plombes. Tu prends <rire> Devon Face, tu prends des joueurs... Yes. Voilà. Et ça suffit, les druides machin là. <rire> les druides togwaggle machin. Alors, que... Moi, en tout cas, euh, j'ai envie de dire, faites un clip, maintenant, de ce que dit Charles, parce que c'est elle qui passe sur le fussocie numéro 4. <rire> ah <mais> merde <rire> C'est vrai C'est yes. moi la prochaine et c'est donc euh, un troisième point qui est marqué par Korbac. Faut qu'il ait combien là Korbac 5 Ouais. Oh là là <rire> ouais. Il a donc validé son druide. Bon j'ai réellement j'ai fait du fromage, j'en reviens. Il y a ça toute. Pardon Charles, tu disais. Non rien, putain je suis, je suis un moitié folle dans mon coin. j'espère je que vous allez du café parce que ça va être long. Et eh bien moi j'ai du smoothie. Innocent. Alors c'est pas toi que je parlais mais... Euh... Ah bah super ouais. merci je t'en prie. Moi aussi ça, fait, ça me fait plaisir de t'avoir en vocal. Je suis complètement la personne qui joue Guerrier Fatigue, Cristal en plus. Oui, c'est ça qui est beau. Mais euh, je le joue pas en, en rank ni rien, tu vois, je le joue en tournoi. Ce qui est encore bizarre parce que tu connais les gens à qui tu fais infliger ça. Absolument. Voilà. Ah ouais, ouais, mais je sais. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer là Quel deck allons-nous voir côté Corbac et côté Exerience aussi oh là, là Et puis ça se. Oh. Ça se varie pas, hein. on est toujours là, genre ah oui, à ah ça, à ah, démoniste, à druide. Bah, Après, super. je t'avoue que dans un jeu avec seulement 9 classes, oui, on tourne vite. On... <rire> à un moment, il faut bien que ça, que ça retourne que tu retombe sur tes pas. C'est sûr hein. <rire> Mon cher Stan, je suis, oui. suis d'accord. Et oui, ma chère Laure, toujours pertinente. Alors j'aime beaucoup le commentaire de Christa Telegram, si vous l'avez pas vu. Oui, oui pas on l'a vu, on a commenté. Ah, t'inquiète qu'on l'a vu. T'inquiète pas qu'on l'a vu. <rire> ah ça, t'inquiète pas. Ah, il garde le compagnon animal, j'aime bien. Ah, il y a double Alors, n'hésitez pas, là, vu que bon, on va quand même essayer une bonne partie de la soirée ensemble encore, à nous raconter vos vies. Parce que bon. Voilà, ou à nous raconter des blagues. Non, en fait, j'allais dire à nous raconter des pas blagues, pas les blagues. Mais non, franchement, pas les ça. blagues, c'est chaud. Mais, euh, vos vies. non, on n'a pas encore la date du prochain fus dessus parce qu'on doit voir avec nuit. Et on ne sait pas qui et, a, et a gagné. Et, et du déjà. coup, le, le gagnant. Euh, voilà. De ce soir, qui sera sans aucun doute. La personne qui va gagner. Un mec. Voilà. Quelqu'un que j'aime beaucoup et qui va m'offrir des paquets à la fin de ce... de ce tournoi. Évidemment. Qui a un R dans son pseudo et un O. Oui. Et un animal en avatar euh, sur l'overlay. Beaucoup de points que... communs entre les deux joueurs. On est hilarant Oui, c'est ce que, que... Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Genre... Est-ce que vous avez envie que... de partir Vous saviez pas qu'on allait être trois pour le commentariat là. Oh. Alors l'arc, honnêtement, c'est. ça fait un peu bah, mal, ça. Mais ça va. Franchement, ça va. Ça va, parce que tu tu, vois, tu crames le... Le tu, DK, tu ou... le DK, c'est instant marque. de concide. Hein. Oh là là, mais vous êtes défaitiste. Mais on n'est pas défaitiste, on est réaliste, bordel. On connaît les match-up. Alors, il y a, a dreaming Android qui dit un truc digne de Camelot. avec vos parents sont trop âgés. Une fois, mes cousins ont dormi chez ma grand-mère. <rire> J'attends la suite. Lin... Non, <rire> je pense que c'est que ça. Si c'est <rire> que ça, c'est parfait. Et, euh, Lingo, cest ça dit Vincent le robot pour une private joke que je ne vous raconterai pas ici parce que vous allez vous foutre de moi. Ok, bah super, merci Linkos. Je sais pas si je la raconte, comme ça lui il la raconte pas. Bah écoute, euh, raconte, on a que ça à faire. De <rire> toute façon, façon, façon c'est un match-up, ouais, ch ça ch un un matchup chiant comme la mort. <rire> c'est un match-up chiant comme la mort parce que Unspell, ça dépend que de la RNG et de ce que fait l'adversaire. L'arc Bon, Linkos, bon. raconte-la dans le chat. Ah. Parce que moi, ça me j'ai trop honte en vrai. Linkos, viens en vocale. Non, je déconne. <rire> non. <rire> non, <rire> Rock oh, de des Non il a brûlé l'arc corn Non pas dur non. Putain Yellow Croc c'est toi qui es dur. Non, mais hein. Il attend même pas notre réponse tu vois. Oh là là J'ai plus de feuilles à rouler, c'est bien une comme une anecdote. Et bah c'est triste. Euh, bah ouais. Mais au moins tes poumons survivront un petit peu plus longtemps, je sais pas. J'essaie de voir le bon côté. Deuxième nom de feratu. Ah. Non non non, ça, ça, <rire> ah <rire> Et bah, qui concède, euh, ah euh, les commentateurs Ah ça fait mal <smarturre> Ah là c'est dur Il n'y a euh, pas de taunt J'ai essayé de, part de part 3, coup, 3 ouais. pour taunter là mais c'est pas mal du coup coup dur pour le joueur français là Ah là, là c'est Après waouh, Après, <rire> wow. après c'est pas encore fini Franchement dans Hearthstone tant que vous avez plus de 1 HP c'est pas mec, encore Mais mec, mais juste avant, tu disais, ouais, s'il crame son décal, il compte c'est. Oui, je sais, mais j'essaie de relancer un peu le truc. Je veux qu'il Mais peu ouais, suspense, mais mec... tu, Et tu te rends je peux pas faire carrière en tant que commentateur si tu fais que des trucs comme ça. Là, le play. Mais il faut que ça, ça les commentateur. Comptateur. Alors, non, parce que ça renvoie le truc. Oui, je sais, c'est <rire> la blague. Moi, je pense qu'il peut quand même gagner, Exy. J'ai trop confiance en lui. Hein. On, sent, on sent que tu penses ça quand tu le dis. On sent que c'est sincère. Ouais. <rire> J'aime bien euh, rat-trap. C'est quoi rat-trap C'est le piège qu'il a mis là. Piège, à ça, ouais. Pourquoi vous dites rat-trap Parce que c'est le nom en anglais. Donc j'aime pas ça parce que en démoniste, avant que tu joues trois cartes en même temps, t'as le temps. Oui. Pour moi, c'était une erreur de jouer le rat-trap. Il l'a joué uniquement pour la... Comment Pour voilà, la là, spell... pour la. Oui, pour la spellstone, mais... Je sais pas, limite, en fait, il a, il a pas joué le piège vivant pour éviter de, se, de faire remonter un homme-ferratou, justement, ce que je trouve intelligent. Mais du coup, il aura peut-être pu jouer piège explosif, vu que de toute façon, il va pas contrer un aggro. Ah oh, ça va faire plaisir plus que explosif. Exirion il gagne. Comme ça, ça montrera que Baka il avait tort, ce qui est... Euh... Pourquoi Pourquoi j'ai <rire> jamais... Si de quoi Comment Ah, cette game-là Ouais Mais, mais euh, non, moi... non, celle d'hier Non, mais, mais putain, mais... <rire> je me demandais entre la game et le match anti, putain. <rire> Et je, et je tiens à dire que c'est moi qui ai dit que euh, Exerion, il a techniquement pas encore perdu. Non mais justement tu disais s'il se fait cramer son DK, il doit qu'on le cide. Mais c'était en te mode te pour le, le temps tout que Tu donnes aux enfants qui se mettent à Hearthstone. Mais putain de merde <rire> <rire> Ah ah ah, l'invabilité, mais ta gueule yaya. On t'en demande pas, des choses mais... <rire> Bref, sur le bienvenue Steam. On a un Discord on a un Tipeee, donnez-nous des sous On est <rire> tous comme ça Et si vous ne l'êtes pas, vous allez devenir Regardez Little Death. Yes Putain mais LD il était tellement gentil Et maintenant J'en peux pas... Et je pensais qu'à un moment ça va partir les trucs Jaspe de sorts, Améthyste de sort... Bah ça part l'année prochaine, ça va, va prochain, retailler l'an prochain Ah ouais okay. Ah ouais <rire> Merci beaucoup et bah bonne soirée Bonne soirée, au revoir Abonne-toi donc, euh... moi j'étais en train de dire, il faut vraiment être dans un état euh, second de tristesse de plaie pour faire, faire un prince sur un Léox tout oui. pourri. Oui. Bah euh... ouais, mais bon <rire> Moi j'ai foi. Alors, ils disent du mal de nous Vous êtes on fire ce soir Non mais non, mais on est comme ça tous les soirs, arrêtez euh... Mais c'est ouais. parce qu'on est trois aussi, et euh, on aurait jamais que... dû faire ça, je pense. Ouais, on aurait jamais dû faire ce trio, parce qu'au moins, pendant les euh, pendant Didion ne se parle pas, du coup, il y a que nous deux qui racontons de la merde, et ouais. là, c'est encore plus... Du coup, c'est chaud. C'est encore, hein. encore plus quoi Encore plus un condensé de, de, de cons, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Bah oui <rire> Tu voulais que je dise quoi <rire> <rire> Essayer d'être sympa, ouais. Mais je sais pas d'être sympa, je nous traite de cons <rire> Putain, mais... C'est sympa vu notre niveau, hein, <rire> vrai. C'est vrai. Alors, ah, du coup, il va sacrifier son arc. J'aime pas le trade. J'aime pas du tout non plus. Bah, surtout pour faire quoi, tu sais Voilà, c'est mon voilà. commentaire. <rire> Merci. On va chez moi comme commentatrice Overwatch Yes, la best. Ah, oh, oui. un, un, deux. Eh ben non, le piège, alors se déclenche pas. rat Mais il se déclenchera jamais C'est de la merde ce piège <rire> Pourquoi il joue ça en face fait Parce que il voulait. Parce qu'en fait, non, j'ai je, je pas dit que j'aime bien, j'ai dit, peut-être qu'il peut trouver sa, son intérêt dans certains match-up. Non mais il veut faire son original juste, c'est ça Ouais, voilà. Parce qu'il veut un gros rat quoi. Voilà. Alors là, il peut faire marque du chasseur, euh, lâcher les de chiens. Deux non, <rire> non de c'est bien. Non, tu fais euh, piège vivant, c'est tout. Bon, ouais. on a trois cas différents. Euh. Non, mais moi j'aime bien Piège Givrant. Est-ce que l'émeraude est déjà boostée Mais par non, tête non, pas. Mais le piège... les viewers s'en vont <rire> <rire> Restez On est sympa. Restez, oui, euh, on est bien Oui, bonsoir. Euh, demandez aux autres là sur le chat. Ah on les autres aussi. là Dites-le Dites, dites, -le. dites des, des trucs gentils sur nous. <rire> pour moi, c'est ouais, Piège Givrant et Aero Power Pass. Ouais. Quoi What the fuck Quoi Attends, pourquoi non, il tape maintenant pour le coup d'ail. D'accord. Et après, il passe son piège et il est au power. Pa Ouais, est parce qu'il qu veut garder ses marques du chasseur. C'est pas ouf, quand hein, même. Genre... Non, les marques du chasseur, c'est important. Oui, les marques du chasseur, elles sont importantes, mais si t'as pas de chien... Alors, ah, attends, est-ce qu'il a des en tauntes fait, vos... Le truc, mmh... c'est que dans ce match-up, match euh, si jamais il en est au point où il, va, où il doit jouer à ch des chiens, il aura plein de tonnes en face et les tonnes il les passera jamais. Vous êtes gentil. Oh. Merci Android. Genre on est les autres. Bah ouais, vous êtes les autres Armin, vous êtes qui d'autre Je sais pas, on est pas de la même famille, tu sais. Bah ouais hein, calmos Armin Elles <rire> sont bruyantes mais elles sont adorables. C'est sympa. Juste, Merci okay. Coca. Merci WL. Euh, qui a pas l'air du tout d'hésiter. Alors là, s'il si fait ça et qu'au prochain tour l'arme bug et ne oh ramène là, là, aucun démon, il a win. Pourquoi l'arme est bugrait parce que j'essaye de trouver un, une raison, un univers dans lequel ça marcherait. Oh Mais pour moi il a gagné Exi non mais là, Il a 100% là... perdu Exi <rire> Mais dans mon cœur Ah oui bah peut-être Mais là il a perdu je pense. Hein. Enfin il a il a de très très très grandes chances d'avoir perdu en tout cas. C'est pas encore acté mais... Après la question c'est est-ce que tu Void Lord ou est-ce que tu cooldown ça Je préfère le Void Lord de en tous les jours. Je trouve aussi Fly, hein. Ils sont défaitistes. Mais on est pas... Oh c'est soit ça, soit on dit, oh c'est free win pour Exi, et du coup... Euh... Et du coup quoi Bah du coup vous dites, oh vous avez dit que c'était free win alors qu'il a perdu, lol. Mais je dis pas ça Mais je parle pas de toi, t'es pas le centre du monde, <rire> putain Je vous dis parce que Exil a vachement moyen de faire du mal à Korbak avec ses loups. Ah bah... j'avais pas vu Korak il avait le DK, bah j'ai rien dit. Ah bah voilà. Ah bah j'ai rien dit. <rire> Charles, il le suspense... Mais quand je mettais le suspense tout à l'heure vous m'insultiez toute mon arbre généalogique genre... Donc arrêtez bon, un peu... Quand vous... que as mis le suspense Balkany West. Mais tout à l'heure à l'autre game. Quel autre game À la game du druide d'Exil. De, de, Et bien là, toutes les ressources qu'il a utilisées pour tuer un pauvre démon, ben il va devoir refaire pareil avec... Tout non mais oui, non mais d'accord. Il parle de quoi sur... Ah mais Fly arrête un peu. Hein. C'est bon. Par contre, Exy, il y a un petit truc qui s'appelle Échappe. Concide. Ouais... Euh... Non mais là, là en vrai c'est perdu. J'arrête de, de, de pour voir Parce que... Si Corback joue mal, si Corback a une déco, un misplay, <rire> mmh, euh, piège explosif, piège explosif et si euh, Exirion arrive à Rock Delar, sur Rock Delar, il peut mais win. fait quelque chose, Exir, ah. mais il est con. <rire> mais toi, mais c'est pas, pas, possible. Franchement, si la Rock Delar au prochain tour, il peut win. Non, mais là je suis énervé. Son, euh, son chasseur aussi. Son déca... Ah non il l'a cramé Mais il l'a cramé <rire> Didot c'est dans une autre game. <rire> si Korbak a pas de taunt par un miracle. Ouais mais là il va à Gul'dan en fait, ça va lui donner des HP et des, des taunts. Enfin de l'armure, pas des HP pardon, je précise. Et des taunts. Parce que du coup ça va donner au moins euh, un autre Card, un Void Lord et trois petits Voidling. Comment ça va, vous, sinon Eh bah, ben, plutôt bien. Je me fais chier de chaque Le <rire> oh, mec horrible. <rire> Toi, Diddles C'était une erreur, mec. Mais... J'ai en train de manger des chips. Eh, <rire> hey, il a meilleur. pas fait son Doomguard. Il a pas fait son truc Non Sérieux, non. C'est pas vrai. Il a pas fait son... Ok. Ah non, c'est bon, c'est bon. Non J'ai fait le même truc que le loup qui meurt, vous avez entendu oui. Non, mais... Euh, <rire> il l'a pas joué, on est d'accord non, là, il, bah, il a pas joué son Guldan. Mais pourquoi Parce que. Euh, écoute, euh, tout le monde fait des erreurs. Parce que là, après, il peut fra frapper explosive et, est le, et poser pardon, le piège explosif. Mais ensuite, il aura juste à envoyer un des Doomguards dans la tête pour ensuite poser le. Le DK. Corbeck bon, Après, il meurt pas. Non, mais il meurt pas. Non. Mais, en fait, cette game, c'est le suspense de qui va misplay le plus avant l'autre. Ils s'en prennent plein la gueule, hein, aujourd'hui, les... C'est vrai. Non, mais en vrai, je suis <rire> super méchant, je suis désolé, hein. C'est lundi, hein, c'est mérité. mérite. Non, mais j'ai une sale journée, en plus. Mais ah, moi aussi. Je, je, il ils méritent pas qu'on qu s'en prenne à eux, les pauvres. D'un côté... Ah, euh... il a pas flanking strike. Tous les jours, tu fais frappe latérale sur la 5-4. Frappe latérale sur la 5-4, comme ça, les deux ah, meurent ouais. sur un... Oui, oui Oh, il va grid Corbac ah, va, bah, il va grid, 100% Est-ce qu'il va, est qu va géant Non, non, non, 100%, ah, il, va, 100, oui. 100 il va grid. 100% ah, il va grid. Non, non, regardez -le, <rire> vois, enceint... non, regardez-le, ah, ah, il est pas intelligent, ça... Non, pas de... <rire> à chaque fois que je dis un truc, Corbac. Voilà, et là, il aura perdu les deux... Oh, ça tête peut-être être mieux. Oh. LOL LOL, Lol. Poggers. Non, non, Balkar. <rire> <rire> Pogchamp Je voulais voir si je voulais réagir. J'adore dire un Pogchamp. Oh, voilà. Et du coup là il peut se gérer. voilà ça en fait ça c'était limite le seul play intelligent de la game. Mais ça suffit. Mais c'est vrai. Je <rire> <rire> suis désolé mais c'est non mais oh, non mais je suis désolé mais c'est vrai comme ça il a plus de chance et ça les deux a dit s'il vous plaît soyez pas méchant. Là j'ai été méchant et... avec Cordak. moi j'étais pas va. là donc moi j'ai le droit. Hein. <rire> yes tire des arcanes. Allez. Bon, bah la oh, mais non pourquoi il a pas fait tire des arcanes sur lui-même <rire> Bon, et eh bah ben, c'est pour qui là 4 2. 4 2. Moi je 4-2 pour Corvex, voilà. Et ben avec un peu de chance, la prochaine game va <rire> avec, avec un peu Farid. de chance, <rire> avec un peu de chance, le BO va se finir avant demain. Toxique, elle nous dit. Non mais Fly, a... arrête. Euh... Arrête un peu. Hein. Et du coup, il ne reste que le mage de Corvex, qui est donc un ah, mage agro. Ça fait le, le même archétype, je crois que c'est même exactement la même liste mmh... que joue euh... que joue Exy peut-être. Oui une carte de différence ça. mais je crois qu'il n'y a pas euh, ah. je crois qu'il a pas lunette dans le si je pense ça m'étonnerait ça m'étonnerait énormément qu'il n'y ait pas à lunettes. mais excuse on peut parfois jouer un bon match tempo sans qu'il y ait à lunette je n'ai jamais dit le contraire je dis je pense que et il y a bel et bien à lunettes dans la liste de Korbac. tu veux quoi tu veux mais je... <rire> oh putain mais oh là là comment faire <rire> alors voyons voir ce que va choisir ah, il... jouer exit J'aimerais ah, beaucoup que ce alors, soit un voleur. Le un voleur Yes, let's go Est-ce que c'est un voleur quête Absolument pas, c'est un voleur miracle. Ah, quête, voleur... Que... ah oui, c'est vrai Putain, mais... <rire> mais attends, mais diddles, mais il du tien Et, et, et comme j'en parlais tout à l'heure, le voleur miracle est donc un archétype très intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est donc là un mulligan de la part de Exerion, où il va garder le commissaire-priseur s'il est greedy, euh, et l'attaque sournoise tous les jours. Et euh, Lévis à la limite. Il peut, il peut tout garder s'il veut dans ce mulligan qui est très très contrôle. Euh, il décide de garder uniquement l'attaque sournoise. Il a un Moi je suis assez d'accord avec ce que dit Armin. Dans la mesure où il euh, n'y a aucun play où Exirion il ne corde pas. Et pour moi, il y a une partie de tactique psychologique dans le fait que Exirion rope à chaque putain de fois. Le mec est toxique en fait. Mais regarde, il n'y a rope là. Non mais c'est pas Non mais, est, en fait, est pas non, fait mais il ne va pas faire être... ça tout le temps, tu vois. En fait, en général, j'ai pas envie de, de critiquer le fait de Rope sur ce genre de format, parce qu'il y a beaucoup de réflexion. En fait, c'est pas juste une game de ladder. Il faut réfléchir vraiment oui. à toutes les possibilités. Surtout, Exerion est dans une position où il connaît les listes de coreback. Donc, il sait tous les outcomes qui peuvent arriver. Donc, dans le monde idéal, dans la game oui. idéale, etc., il peut savoir tout ce qui va se passer. Ah, et tu le vois comme quelqu'un qui <rire> calcule euh, tout... Euh... En fait, j'aimerais voir ça. Oh, le top deck. Magnifique. <coughs> donc, là, donc là, ça va être DAG, euh, flammetant dans la tête et on ne tape pas avec euh, Valera. Surtout. Euh, et du coup, je me dis, bah, c'est peut-être pour vraiment juste euh, réfléchir à fond. Et je, c'est pour ça que de base, j'ai pas envie de le blâmer en fait. Mais je le blâme pas. Non, mais je sais bien. Non, mais je dis ça pour le chat. C'est mmh. tout. Parce que euh, je sais pas euh, sur euh, l'intention qu'a mis Hermine euh, dans son message. Ça, voilà, c'est juste pour Cette dire. Carte, elle me rend ouf. Elle est très très forte. Hein. En fait, pour histoire de briefer un petit peu sur le sur le voleur euh, miracle, il y a vraiment. Dans sa version actuelle, dans cette extension, quelques cartes clés qui sont donc le Malfra. La Marcheuse Fal d'Oreille qui est surpuissante, euh, honnêtement. C est, c est, en fait, sans la Marcheuse, je pense que le, le Voleur Miracle ne, ne serait pas là actuellement dans cette extension. Et euh, bon, ensuite les classiques euh, Commissaire Priseur. C'est vraiment les trois cartes top. Élémentaire, aujourd'hui cette Face. Ouais, j'aime bien ce play. Moi, évidemment, je suis pour le mage, hein. désolé je je peux pas faire autrement. Alors, il faut faire attention, parce que Korbak euh, a une main très, très agressive. En fait, il a son light de sécuriser Là, il a 16 ouais, dégâts ouais, ouais, directs en main. Trop light, hein. Non, mais après, c'est très, très bien, parce que le voleur miracle, il, il a besoin de temps pour se mettre en place. Le voleur miracle, pour. il va jamais tuer tour 6, en fait. Sauf s'il a un... un il arrive, sauf s'il arrive à faire un Vancliffe Van à 10 tour 3. Mais c'est tout, en fait. Allez, une petite glyphe c'est parti! Hum, Moi, généralement, je prends le roulis inférieur Parce que j'aime bien être joueuse. <rire> Il a fait aucun de nos, aucune de nos suggestions. Perso, j'aurais dit barrière aussi. Un petit ship! Euh, petit métamorphose, ouais. Là, le ship, euh, évidemment. Ship ship. Et le la métamorphose chip. qui sera gardée pour euh, un commissaire ou bien euh, le. Ah ouais? Quoi? Ah ouais? Tu vas vraiment faire ça? Oh, On mais c'est ah, mais il sais bien qu'il va jouer un commissaire, là Oh là là. Bon, alors là, ça va être attaque sournoise sur la... Attendez, vous vous pensez qu'il se rend pas compte qu'il est contre un miracle, là Non, mais si, il le sait, parce qu'en en fait, bah, le là. truc, c'est qu'il a pas joué de 4 tours 1 et il a les armes classiques. Du coup, c'est forcément un miracle. Après, en fait, la seule question, c'est est-ce que c'est un miracle avec commissaire ou est-ce que c'est un miracle avec sprint Mais le miracle avec sprint, il est très, très, très, très, très peu joué. Oui, non, mais tout le monde préfère le commissaire. Bah, en fait, le, le, le miracle avec... <rire> Avec euh, Sprint, il a aussi ses forces, il a aussi d'autres faiblesses en fait. Je vois oh, tout Merci monde, hein. euh, Balkany West. Non mais euh, c'est à dire que. Le centriste. Mais qu non mais, qu mais je me doute bien, non mais je me doute bien. Juste que Et pour on moi, parle de commissaire, commissaire Priseur. Ce sera, commissaire. sera toujours plus fort à mes yeux parce que ça te fait du body en plus. Oui, ça je suis d'accord sur ce point. Parce qu'en fait, il, il a un peu un taux de temps visible le commissaire. <rire> c'est tellement une carte cruciale, tu vas être obligé de la focus quand t'es en face. Ça c'est clairement une force. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh... Oh, tu miracles sur la corde, la vache! Ouais, c'est très très courageux. Ah ouais hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? BIT! Okay. BIT! BIT! Tu me stresses, Exile! toi! Stress exil. toi. Est-ce qu'il va prep sans froid? Non, oh, ok. Donc du coup, il va se faire prep sans froid, fait... prep sans froid, trop J'aurais fait prep sans froid, prep sans froid sur le, sur le flamme teint limite. Mais là, il va se <rire> faire buter son commissaire! Oui, euh... mais en fait. Tu dois bien se douter qu'il a une fireball. En ah, fait, l'intérêt voilà. de... Euh... dans ce match-up, en tout cas, c'est comme ça que je le jouerais. Euh, dans ce matchup, tu poses le premier commissaire relativement tôt pour essayer de mettre la pression et d'attirer du removal dessus. Comme ça, le deuxième, tu vas le poser tour 10 et tu vas vraiment pouvoir cycler à travers oui. un deck dans lequel tu auras déjà mis euh, des phales d'oreilles, dans lequel tu auras euh, ton Leroy qui va attendre au show avec du coup tes deux oh, sur trois de Là, ça, ça se joue pas maintenant. Ça se joue surtout pas maintenant. Ça se joue dans un tour commissaire. Oui, oui, mais euh, non. là, mais... je suis en train de regarder. En face, Korbac, pour tu être une grande joueuse te de, de, de deck tempo, c'est la merde, hein. c'est la merde absolue. Pour, en fait, pour, pour moi il a vraiment fait des erreurs en fait, là, tu pour poses le temps. Tu fais préparation sans froid, préparation non. sans... Non, je, non, non, je, non tu je, fais non, un non, gros c'est comme ça, mais il peut pas le tuer Ça <rire> fait un truc qui frappe à 9 et un truc qui frappe à 10. Non, non, non, mais Diddles, c'est pour ça qu'il faut pas que tu joues voleur, <rire> <En fait. rire> Parce que là, le truc, c'est que il a deux sorts à 0, deux sorts à 1, un sort à 2. Si... si... Euh, il a... oh putain il va le faire Si il jamais... Il va le faire mais oui il faut le faire, le ship il est passé Il a pas assez pour faire une pyro, il n'y a pas de secret mis en place Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Qu'il se fasse geler Ok, mais ça le remove ça Allez va. la deuxième aussi on met tout Non Non non non mais mets non, tout, non, mets non, par, tout Non par contre ouais c'est ça Si tu le fais tu mets tout, Tu mets tout, tout, tout. C'est vraiment, vraiment tout ou rien, pour le coup c'est vraiment tout ou rien Exerion il va pas avoir le temps de jouer Putain Non hein. on Exerion mais... faut pas être une 6-6 contre un mage ah oui, là, c'est un peu con, hein. Là, par contre, t'as pas d'excuses. En fait, c'était soit all-in de ouf, et genre, c'est soit ça passe ou ça casse, soit tu pas voulu joues, se Soit tu préserves et, et tu gardes tes économies pour avoir un, un autre truc. Mais là, là c'est une encore plus Là, gros, tu mérites de perdre il y a de la carrément a a un... En fait, en fait... Le, le truc important, dans en fait, il y a plein de trucs importants dans les, dans les match-up euh, voleurs miracle et un d'eux, c'est de savoir à partir de quel palier de HP le Volcliffe est safe. Par exemple, il faut connaître les paliers des spellstones de druide et de euh, démonistes, il faut connaître la boule de feu du, euh, du mage, ce genre de choses, c'est-à-dire que vous avez jamais laissé un vanclyffe à 6, vous le faites au moins à 8, parce que comme ça, euh, boule de feu ping, c'est pas suffisant, il va rester à 1 HP, et... Euh, et c'est pour ça qu'on joue a jamais a un Van Cliff à 6 HP contre un mage. Parce que genre là son, euh, son Van Cleef il était toujours là. Hein. Oui bien sûr Oui. Et là mafant. là il y a moyen que Korbok, il revienne un peu parce qu'il a ses deux berserkers sur le board. Il peut pinguer la 5 points. Et puis là... Euh... Là existe si tu perds mon coco. Alors là, si là c'est Fall Sap et Direct. C'est bien fait. Il n'y a, a, au a aucun autre euh, play. C'est of Race à Pévis. Et, Et calmez-vous dans le chat. Nous, on a le droit, on commande. Oui, oui, cal cal <rire> calmez-vous. Parce que je tiens quand même à rappeler que Exil est genre rang en 5, rang en 4. Hein. Ouais. Donc, euh... Et que pour l'instant, il a fait mieux que Delo Croc qui a fait 5-0. Voilà. Donc, déjà, moi, moi, je me permets de critiquer. <rire> mais c'est déjà très, très malvenu de ma part. Parce que, genre. Euh... En termes de ladder pur, il a. Il a un bien meilleur niveau. Donc. Euh... Voilà, je tiens juste à remettre les pendules à l'heure. Bah les pendules à l'heure, euh, euh, j'aime hein. J'aime pas le Hero Power, j'aurais plutôt SAP sur le sur le Berserker, parce que là c'est un flipping Quoi SAP Assommé. Pourquoi hein Ok. Bah assommé sur le Berserker. Oui, il y a toujours la pression du tournoi, il y a le stress, le en stress fait, du stream. Il, il y, y a, y a tellement peu. Euh, c'est quoi, c'est la 6ème, sixième, sixième game C'est la 7 1, 2, 3, 4, beaucoup, hein. 5, 6, ouais. Euh, en fait, pourquoi Sap Sap, parce que... Quoi Je comprends plus rien à cette <rire> game. Je comprends plus rien à cette game, officielle. Alors, il faut rappeler aussi qu'ils sont en train de se parler. Donc si ça se trouve, ils, oui, ils est... de la choucroute. Oui, c'est ça. Non, mais s'il te plaît, euh, j'ai ma quête à faire, euh, il faut que je pioche cartes. <rire> <rire> Est-ce qu'on peut parler de la tristesse de Korva qui n'a qu'une seule carte dans la main, c'est une pyro <rire> Non, non, mais en fait, je tiens à dire que les deux ont extrêmement mal joué, parce que là... Euh, ce que devait faire Exerion sur le tour précédent, enfin sur son tour précédent, c'était de sap euh, le Berserker. Pourquoi sap une simple 2-3 me direz-vous Parce que euh, le match aggro est un deck avec très très peu de créatures. Et euh, le, le Berserker est celle qui a le plus gros output de dégâts, elle peut aller jusqu'à 5 une fois qu'elle est enrage. Et du coup, bah, tu peux sap ça, ça va te délayer de 2 tours les 5 de dégâts en fait. Et ça aurait laissé le board euh, libre. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est une erreur euh, ce qu'il a fait. Alors là, c'est tellement rien. Si Alors, l'avantage, c'est qu'il sait que. Euh, bah, f... ouais. En fait, le truc, c'est qu'il connaît les deux secrets, vu qu'aucun vient des glyphes. Il sait qu'il y a un counter spell et un. Euh... Ouais. Et une rune explose, c'est pour ça oui, qu'il a bah, pas joué pas son, son paria. Non, mais je précise pour le chat, surtout. Absolument. Voilà. Et dans cette situation, avec les 4 euh, <rire> cartes qu'il a en main, vous voulez brûler le, le sang-froid, je dirais, parce que vous n'allez pas forcément jouer sur le burst du Leroy, vous allez plutôt dépendre du... des araignées sur le board en fait. Okay, ah donc, ouais euh... Tu ne ferais pas le assommer justement bah en fait, si la. c'est bien final, euh, Bon, les secrets, voilà, enfin. Là, c'est plus si important que ça qu'il puisse les piocher gratos, même s'il les Enfin, ouais. tu vois, vu qu'il n'existait pas qu'il les a en main. C'est ça. Je pense que moi, euh, je ferais un sommet, en fait, hein. Bah En fait, le, le risque. Ouais, c'est ça. C'est pour cramer mais le que truc. Fait, mec. Non, pas prep, surtout pas prep. Tu, tu, tu, fais, tu fais ça, je Putain. <rire> non, mais ils sont fatigués. Cela dit, j'ai envie de dire, nous aussi, ça fait 7 games qu'on commente, donc on a le droit. C'est ça. Non mais en Alors fait, toi t'es arrivé à partir de la cinquième Préparation, euh... préparation... à ah, partir de la moi Non mais, pr préparation, c'est le sort le plus important de votre deck. S'il y a une leçon à retenir du, du voleur miracle, c'est que préparation, c'est le sort le plus important de votre deck. Je pense qu'ils sont fatigués et que du coup, le, la game et le tournoi en lui-même va se terminer avec eux qui se pingent et qui se harment 1 un. un. Non, Alors là, il faut du coup, euh, sans froid... Euh, Vilépine. Non, assommé. Assommé, à sommet, Le centpoint, t'en as besoin. T'as euh... moins de PV ouais, ouais, euh, ouais. que ton adversaire. t'es voulu dire un deux centpoint, t'as besoin de. Des... mais Corbach, il a l'habitude de jouer match tempo. Yelo. Oui. On dirait pas comme ça. Non, non. Oui, euh, a énormément de games. Il a énormément de games sur le match tempo. Exerion, il m'a, avoué qu'il a assez peu de games sur le, sur le voleur. Il a encore beaucoup de mal avec le. Avec le, bah, le miracle parce que c'est vraiment un deck extrêmement dur à maîtriser et, euh, et ça fait aussi très longtemps qu'il n'a pas joué. Donc là pour le coup il a fait le meilleur play du tour. Oh qui va bon, là Ah là là là la. Là. Bon ça va aller mieux là je pense. Oh Ah merde Lol Là c'était le top deck hein, pour le coup, c'était vraiment euh, l'hostel. Dégueulasse L'immondice. Est-ce que pas qu'il joue de deux pyro Non. Personne joue deux pyro. Ah si, si. si Moi Sérieux moi. Putain vous êtes des malades Ah moi j'ai pas le temps, hein, c'est <rire> Moi je suis sûr de piocher à la pyro. Euh, là c'est éventail sans froid sur la 4 4 frappe, frappe. C'est éventail sans froid sur la 4 4 frappe, frappe. Euh, je suis plutôt d'accord, oui. Mmh. Y a pas grand chose d'autre à faire en vrai. C'est ça <rire> <rire> oh, ah, tiens, euh, non, non, non, non, non, non, non surprends surtout, surtout pas, surtout pas. Là, surtout pas le commissaire. Là, il faut attendre d'avoir un falde. Euh, oui, un falde -ray, en fait. Oh, tu te, tu te... Non mais rien, tu en mets rien, tu mets rien d'autre. Il euh... doit se goûter, t'as Tu T'as pas besoin en fait de, de jouer une autre création. Il a bon, pas de same strike, il a plus de boule de feu, il reste un éclair de vivre. C'est ça. Il va avoir des, juste des comment Des araignées qui vont venir et il va devoir s'en contenter en fait. Allez, c'est parti. Voilà, tu vas dans la tête. up. <rire> Complètement pété Balka Ok, c'est bien, j'ai pas fait d'erreur. Il euh, n'y a pas de l'étale possible. Donc c'est GG, well play Ouais, c'est GG. Sauf si les 5 vont dans la 9-5. Dans la 9-5, ouais. Il quand ouais, même peu Non, Ok, c'est bon. Du coup, c'est euh, le deck euh, qui est validé pour... Euh... Je suis fatigué putain. <rire> Courage Au minimum, il y a une game en plus. Ouais, nice ouais, ouais. Ok donc bravo à Exam qui valide son valeur. Ah là là c'est beau tout Et ça Du coup Si Corbeck gagne la prochaine, j'aurais validé mon pronostic. Qu'est-ce que ça peut faire C'est juste que, encore une fois, comme le dit euh, la personne que j'ai inspirée, le, la carte que j'ai inspirée dans le dans Stone, Je l'avais prédit. Ok. Moi je pense qu'à la limite ça peut être intéressant de commencer à faire des paris avec du vrai argent. Yes Allez non, mais Tout à fait Comme ça on va, <rire> on va finir en tôle. <rire> yes Vous êtes pas joueur, c'est tout. Je t'avoue que la tôle ça me tente pas trop. Je mais dis ça cool. comme ça, hein. j'ai jamais testé après. On se prendra une amende je pense, on va même pas en prison. Je peux être bookmaker, je prends 5%. Non mais... Merci Valinkos bah, on n'est pas en coupe pour rien, tu vois. Ah yes c'est donc, donc, donc ça ce que tu lui trouves